Elle était comme une rumeur, une crainte diffuse au sortir du pic de la crise du Covid-19. La morbidité de l'industrie du jeu de société, particulièrement dans le financement participatif, s'est aujourd'hui muet en réalité bien palpable. L'engouement du public pour certains acteurs, en France en tout cas, semble décliner depuis les mésaventures de Funforge et de Mythic en 2022. Au-delà des éditeurs qui mettent un à un la clé sous la porte, le nombre de projets avortés depuis le début de l'année faute de traction suffisante impressionne, à tel point que pour beaucoup de primo-éditeurs, lancer sa campagne n'est plus une fête mais une source d'angoisse. Peut-on identifier les causes, trouver les coupables de ce qui ressemble à une épuration très darwinienne du secteur Sommes-nous face à un épiphénomène ou à une tendance à long terme dont les causes sont profondément ancrées Petits éditeurs, l'extinction programmée est le 11 e épisode du podcast autour du jeu, produit en collaboration avec les Ludovores et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube NYX ainsi que sur vos plateformes de streaming préférées. Autour du jeu 11e du nom, avec l'Eludovore et rien qu'Eludovore cette fois, mais surtout avec Kevin, alors là je m'adresse à ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez entendu sa voix pendant, euh, pendant des semaines et vous voyez maintenant euh, son visage, il est là, il a une, une connexion qui lui permet d'apparaître de façon tout à fait matérielle euh, sur votre écran, <rire> ce sera donc... Euh, je l'espère et j'espère que la suite de cette émission ne me donnera pas tort, ce sera donc une émission vraiment à trois, avec trois présences, euh, encore une fois absolument physiques. On est donc en petit comité aujourd'hui et euh, à cette occasion on vous a concocté un sommaire assez hétéroclite. Xavier, tu vas évoquer avec nous ton rapport assez complexe avec euh, ton jeu du moment, en tout cas le jeu qui était ton jeu du moment où, euh, à l'époque où on a commencé à préparer cette émission, qui était maintes fois repoussée. Euh, Kevin, quant à lui, va nous parler des récentes faillites euh, d'éditeurs français. Euh, je tenterai pour ma part de décrypter avec vous la débâcle de plusieurs, un peu trop, des campagnes que j'ai revues cette année. Euh, mais pour commencer euh, cette émission, on va faire un petit retour en arrière, euh, et enfin sur votre chaîne en tout cas, euh, et parler de votre saillie du mois de mars. Euh, je veux bien sûr parler euh, de vos deux vidéos traitant du statut de créateur de contenu, ainsi que de l'éventuelle différence entre influenceurs et youtubeurs. On, on s'évertue en règle générale euh, à vous donner des arguments sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a déplu, et j'accentue volontairement sur le nous, et sur ce qui pourrait vous déplaire. C'est une réflexion, et je vous l'ai dit, hein, euh, un débat que j'avais eu moi-même il y a deux ans, alors que ma chaîne était la cible de ses premières critiques. Euh, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit peu votre tour. Est-ce que, Kevin, peut-être tu as envie de nous, nous résumer, pour ceux qui les auraient loupés, le, le contenu de vos deux coups de gueule, et peut-être aussi leur donner un petit peu de contexte ou de, de perspective maintenant Je sais pas si on peut vraiment parler de coup de gueule à proprement parler euh, dans le cas de nos deux vidéos. En tout cas, pour celle de Xavier, certainement pas. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, que c'était l'objectif pour lui. Euh, et pour ce qui est de la mienne, en fait, j'ai plutôt eu envie de la faire parce que Xavier avait posé une... Enfin, proposé une, une vidéo euh, sur un sujet qui m'intéressait et qui faisait pas mal parler sur euh, les réseaux, la communauté des ludistes, etc. Et du coup, j'avais envie de rebondir en apportant quelques, quelques précisions. Euh, et donc, c'était effectivement sur le sujet euh, des euh, youtubeurs, des, des créateurs de contenu, des vidéastes, enfin bref, l'appellation qu'on veut bien leur donner, des charognes aussi éventuellement. Euh, et pour moi aussi, l'objectif principal, c'était pas tellement de pousser un coup de gueule, parce que euh, on subit pas encore véritablement des critiques euh, sur notre chaîne, on a rarement vu des commentaires un petit peu négatifs, peut-être une ou deux fois rapidement, mais. Pour l'instant, on a plutôt une communauté bienveillante, j'ai encore rarement vu de, de commentaires vraiment néfastes. Euh, donc non, c'était pas vraiment un coup de gueule à proprement parler, c'était plus une prise de position par rapport à certains sujets qu'on a pu voir ces derniers temps, euh, notamment au niveau de la relation qui peut exister ou pas entre les éditeurs, entre les éditeurs et euh, les créateurs de contenu, euh, et le potentiel biais cognitif qu'on pourrait avoir... Euh, vis-à-vis d'eux, ou encore l'influence qu'ils pourraient avoir vis-à-vis -vis de nous, parce qu'on veut garder, on veut rester dans les bons papiers pour pouvoir ensuite réussir à avoir des copies gratos de jeux, parce qu'on est évidemment de gros rapias également. Mais en fait, c'était pas des, des critiques qui nous étaient euh, formulées directement euh, envers nous, en fait. C'était plus, de manière générale, les euh, youtubeurs. Donc, euh, on l'a pas pris spécialement pour nous, mais comme on en est quand même malgré tout, on avait envie d'en parler un petit peu. Euh, au, au nom presque de la communauté des youtubeurs en réalité, plus que pour nous-mêmes véritablement parce que nous on n'a encore jamais vraiment été sous le, le feu des, des critiques à ce niveau-là. Bah c'est ce qui m'avait marqué justement, euh, si tu veux, par rapport à, à cette vidéo, c'est que peut-être contrairement à moi qui à une époque, euh, voilà, faisant des vidéos sur des jeux mythiques et compagnie, j'avais été peut-être un petit peu plus exposé on va dire, euh, je trouve que vous avez une communauté qui est particulièrement bienveillante et je me suis dit qu'est-ce qui les pousse j'ai peut-être un élément de réponse, Xavier, tu vas me dire éventuellement, mais qu'est-ce qui les pousse à parler de ça à ce moment-là, et en plus tous les deux, donc ça veut dire deux vidéos, donc c'est pas anodin, c'est pas juste un, une parenthèse au milieu d'une review. quoi. Alors, le, le, sur le fait qu y a, je vais revenir sur le fait qu'il y a eu deux vidéos, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, bah, comme tu l'as sans doute vu sur notre chaîne récemment, même le patron l'addition, notre résumé du mois, on l'a fait en deux vidéos, parce qu'en ce moment, on a un peu des problèmes de, de timing en termes de, de calendrier pour se, pour se rencontrer et mettre ça à plat. Donc, on s'est dit, bon, tant pis, ce coup-là, on va le faire, euh, je dirais, séparément. Quoi. Et euh, moi, j'avais fait la première vidéo parce que c'est finalement moi qui avais un peu lancé l'idée, quelque part. Euh, j'avais voulu réagir à ce que j'avais lu sur, euh, sur Facebook, un post, euh, ça devait être dans la communauté des ludistes francophones où quelqu'un disait, je ne sais plus qui, et ça n'a aucune importance, quelqu'un disait que justement, bah, finalement, tous les, tous les influenceurs étaient, entre guillemets, un peu, passe-moi l'expression, des suce-boules, parce qu'on ne pouvait pas dire de choses négatives, sinon on n'aurait plus rien et on, on perdrait notre, notre boulot. Mmh. Et ça m'avait fait réagir, parce que comme l'a dit Kevin, bah, ce n'est pas, pas du tout le, le, le truc dans lequel on est. En tout cas, euh, toi, nous, ce n'est pas du tout notre, notre truc à nous. Et euh, quelque part, j'avais pris ça un peu comme, je dirais, le comme si, comme si j'étais un politicien et qu'on disait euh, « les politiciens tous pourris ». Et c'était la, la généralisation qui m'avait un, un peu froissé quelque part. Et sans vouloir reprendre particulièrement ce point-là, j'avais voulu justement faire juste une petite remise au point, ce que moi j'entendais par euh, youtubeur, influenceur et tout ça. Et du coup, c'était pas mal parce que Kevin, en voyant ma vidéo, a pu réagir dessus. Donc on avait trouvé finalement un peu le, le format intéressant. Parce qu'on disait des choses sur la même chose, mais on avait aussi notre propre liberté chacun dans notre vidéo. Et euh, je pense que ça, Kevin tu vas me confirmer, mais je pense que ça au point de vue des commentaires d'ailleurs, les commentateurs sur les deux vidéos n'ont pas tout à fait dit la même chose et sont vraiment bien adaptés à ce que chacun en disait. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour moi de l'avoir dit, mais aussi de voir les retours qu'on a eus. Et ça c'est vraiment bien. C'est d'ailleurs ta vidéo à toi Xavier qui m'avait le plus marqué dans le sens où... Et je suis, entre guillemets, en tant qu'ancien youtubeur, oh là là, euh, je suis un peu passé par là aussi où tu donnais presque l'impression de te justifier, et je l'avais dit en commentaire de ta vidéo, on aurait dit que tu justifiais de faire ce que tu faisais, et je trouvais ça dommage que parce que certains, c'est même pas parce que certains se comportent mal, c'est parce que certains, au contraire dans le public, vont accuser en, en permanence et vont, vont créer un climat un petit peu, un petit peu malsain autour de ce qu'on fait, euh, qu'on se sente obligé de, de se justifier auprès en plus, et, et ça tu pourras réagir dessus peut-être Kevin, auprès d'une audience qui n'a pas besoin que tu justifies, les gens qui te regardent normalement n'ont pas ce problème-là si tu veux, à mon avis. Oui, mais j'allais répondre à ça, euh, ce dont on avait parlé justement en off pour préparer le, le, ce podcast, où finalement ta, ta, ré, ta réaction, ta, ta, je dirais ta, ta réflexion m'avait assez marqué, c'est peut-être simplement un rite de passage de toute chaîne YouTube qui grandit un peu, et qui à un moment... Euh, je dirais, peut-être pas tous les membres, mais certains membres peuvent souffrir aussi d'une sorte de syndrome de l'imposteur. Complètement. En se disant, euh, ouais mais est-ce que finalement j'ai une justification à être là devant l'écran Qu'est-ce que je fous là Je ne suis pas meilleur que les autres, je suis certainement bien pire que les autres. Regarde les autres, ils ont bien plus d'abonnés que moi. Donc ce que je fais, c'est de la merde. Et je ne dis pas que c'est ce qui m'a poussé, mais peut-être qu'inconsciemment, ça a été un facteur aussi. Je, je donne l'impression d'être euh, à l'aise devant la caméra. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être devant la caméra, on se pose des questions, est-ce qu'on a bien fait, et tout ça, donc c'est peut-être un rite de passage, quelque part, ouais. On va passer, je pense, sans plus attendre au gros morceau de cette émission qui, va, qui concerne la, la fébrilité qu'on qu ressent au sein d'une partie en tout cas de l'édition française depuis plus ou moins un an. Alors on pourrait aller chercher son point zéro, je le rappelais en introduction, au moment du retrait de Funforce, du financement participatif, suite à l'échec cuisant de, de sa campagne de Far Cry, il y avait au même moment à peu près le euh, les silences radio de Mythique hein, qui s'est révélé assez désastreux en, en cause et en conséquence plusieurs mois après, euh, mais encore récemment là on a vu qu'elle tombait quelques grands noms, en tout cas quelques noms connus euh, du jeu de société hexagonale, et euh, alors je je crois que Kevin avait préparé une sorte de petite éloge funèbre à, à ce sujet. Euh, Est-ce que tu veux lancer, le, lancer la, liste, la, la, la liste macabre Oui. Bon. <rire> euh, éloge funèbre, c'est un bien grand mot, mais c'est ça que c'est assez triste, autant qu'il euh, y en a un qui s'est rajouté à la liste très récemment, il y a 2-3 jours à peine, même si c'est loin d'être le plus gros de la liste, mais peut-être que tu l'as vu passer également, c'était Cosmoduck, si, mais, si, mais, je ne me souviens plus du nom exact de l'éditeur, mais je crois que c'est ça, de Cosmoduck, mm -hmm. euh, qui a fermé ses portes également. Bon, ce pas un, un gros éditeur, c'était vraiment un truc très euh, « indies » comme on pourrait dire, euh, mais qui a mis également mm -hmm. la, la clé sous la porte. Et en même temps, euh, ça peut aussi se comprendre, parce qu'ils avaient proposé, si je me souviens bien, de, de reprendre une licence qui n'avait pas été livrée au backer, avec une nouvelle campagne, euh, en prenant une partie des frais à leur, enfin, à leur faille, justement. Euh, donc euh, ça s'est dit mal droitement, mais pas vrai. Bref, je pense qu'ils ont souffert assez financièrement à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, euh, parmi les, les plus gros qu'on a vu disparaître ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu notamment euh, Holy Grail Games, donc euh, les, les Anglais de France, du coup. Donc euh, <rire> comme quoi, euh, même trouver le Graal ne donne pas forcément la, la vie éternelle. Euh, <rire> et c'est vraiment <rire> le, le plus que gros, je passer. pense, à signaler euh, dans cette <rire> liste, parce que... <rire> bah oui, évidemment, j'allais la placer. Euh, et c'est un, un peu triste parce que c'est un, un bel éditeur qui a fourni des beaux jeux, mais c'est vrai qu'il y a une communication toujours un petit peu lacunaire, on va dire. Euh, on a aussi euh, Pearl Games, mais pour des raisons différentes, puisque eux n'étaient pas vraiment passés par, du, enfin, par du, du crowdfunding, par du financement participatif, mais qui a mis fin à son aventure également. Bah, ils étaient surtout euh, sous respirateur parmi sa, quand même. Catalogue, euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais qui comptait parmi euh, son catalogue donc euh, Black Angel euh, entre autres. Mm. Euh, en dehors de l'Hexagone, on a eu aussi euh, Inside the Box, donc euh, ceux qui avaient pondu euh, Subterra 1 puis Subterra 2, qui est certainement à l'origine de leur déboire d'ailleurs j'imagine. Ouais, je pense aussi. Hein. Parce que la deuxième, campagne, la deuxième campagne, la campagne pour le second épisode de Saptera, euh, enfin, j'ai eu l'impression, enfin c'était pas le cas, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait lu en 2012 et qu'elle a été livrée il y a 5 mois. Quoi. Et, et elle sera même pas livrée dans toutes les langues d'ailleurs. Hein. Hein. Les Français ont de la chance parce qu'il y en a qui seront pas livrés, je sais plus si les plus Allemands plus. ou les Espagnols, mais ils auront même pas de jeu. Hein. Et il y a eu, alors on va pas relancer un débat dans ouais, le débat, mais c'est une parenthèse pour ceux qui l'auraient loupé. Il y a un des employés euh, de la boîte qui a piraté entre guillemets le compte Kickstarter de de l'éditeur pour publier un message ouais, tu l'as su toi Xavier peut-être que Kevin tu le sais aussi euh, pour revendiquer le fait qu'ils avaient pas été payés et que euh, ben voilà que les employés réclamaient paiement auprès de l'éditeur ça avait fait un, un petit tollé à cette époque voilà je ferme la parenthèse je te laisse continuer Pour le reste, j'allais évidemment aborder le, le point que tu as soulevé sur Mythic, mais pour le coup, Mythic Games, tu es plus en, en contact avec eux que je ne peux l'être, donc j'ai certainement moins d'infos que toi, donc du coup, je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet, si tu peux en dévoiler un peu plus, ce qui n'est pas forcément dit, mais c'est vrai que c'est le plus surprenant finalement de la liste, puisque c'était un peu le, celui qu'on imaginait un peu comme le mastodonte des éditeurs français sur Kickstarter, et le voir tomber, enfin, tomber trébucher en tout cas, tout du moins. Euh, ça m'a assez surpris, pour être tout à fait honnête, même si je savais qu'ils avaient quelques petites complications, je les voyais pas euh, faire un faux pas aussi conséquent. Il y a beaucoup de choses, alors moi tu sais un peu comment ça marche aussi, il hein. y a beaucoup d'indiscrétions, de, euh, de, de choses que, que, que je peux pas répéter, euh, mais je peux donner mon avis à moi aussi. MidiGames, c'est un, un éditeur euh, que beaucoup soupçonnaient de tout, et d'absolument tout et n'importe quoi Alors on était presque, enfin il y avait la, la fraude fiscale, il y avait le détournement de fonds, il y avait euh, euh, la publicité, on était presque au trafic d'enfants, euh, et je pense que ça, ça a occulté le vrai problème qu'on aurait tous pu voir parce qu'on sait tous normalement à peu près plus ou moins comment fonctionne un éditeur aujourd'hui euh, c'est que l'éditeur il a une équipe souvent pas bien grande, un même mythique, qui sont pas non plus des, des, des centaines, euh, qui sont affectés à un projet le projet est terminé, on passe au suivant, il y a toujours un ou deux qui restent derrière pour le SAV compagnie, sauf que là Mythic Games, ils traînent encore le boulet Hell depuis 2018 Je crois Enfin, depuis une éternité. Ouais, un jeu qui est encore en développement. 2019. Il n'est pas encore... Tu vois, Six Siege, par exemple, euh, plusieurs sources m'ont dit qu'il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, il est prêt à imprimer. Donc ça, je pense que, ça que ce soit un secret. Euh, Hell, il, les derniers, nous, je le disent, euh, ils, ils ont été encore au, au White Print, je crois, ou au White Proof, là. Euh, donc, en fait, ils ont des frais qui sont abyssaux, parce que le coût d'une campagne... Et du développement derrière, ils en ont empilé plusieurs. Le fait d'être en retard en soi, c'est pas bien grave si c'est juste la production, la livraison. Si t'en es encore à devoir payer des gens pour développer des jeux, et qu'en plus ils font 50 trucs à la fois, donc ça va moins vite, c'est moins efficace, forcément je pense que tu t'enterres mécaniquement en fait. Et surtout un jeu comme Elle, enfin, à mon avis, c'est un des gros points, et j'ai pas de source là-dessus, mais c'est mon avis, c'est que Elle, quand tu vois la tronche de la campagne d'origine, et ce qui, est, ce qui va être livré aux gens, je sais pas si on est du simple au double, mais euh, Leonidas se vantait souvent qu'il voulait toujours faire plus gros, plus grand que tout le monde. Donc ils ont voulu, je ne vais pas dire que c'est un concours de bip, mais euh, ils ont voulu en rajouter plein. Sauf que sur un jeu qui pourrait faire penser, j'ai ai pas joué, mais qui pourrait évoquer du TNT de grêle, en termes de développement, de narration, de mécanique, de machin, c'est un travail d'enfoiré. Et je pense que c'est ça qui les a tués. Entre autres choses, et, et, et un problème de réputation, un problème d'e-shop euh, e qui n'a jamais fonctionné, mais je pense que c'est ça qui les a tués. Pour faire, je garde la parole deux minutes pour parler des autres, parce que j'ai un avis assez... Euh, assez tranché sur les autres aussi, avant de donner le, le, la parole à, à Xavier, je voulais évoquer un truc, et sans faire mon, mon ostradanix, ce que je fais quand même de plus en plus, euh, le sujet euh, d'éditeurs comme Grail Games, c'est un sujet que je porte depuis quasiment deux ans maintenant, et c'est marrant, je suis allé chercher mes sources, on en parlait très précisément euh, dans une émission hors série qui s'appelle Faut-il payer ce jeu moins cher, qui date de mai 2020, où on avait évoqué entre autres la question de y a-t-il encore de la place pour les petits moyens jeux sur Kickstarter euh, et évoquer le fait que, bah voilà, tout le monde le sait, euh, et on en parlait d'ailleurs en off juste avant, quand t'as un jeu à Walk'n Rims ou à un type Theory Games, tu te dis, bon voilà, j'ai mis 3-400 euros, je me fais plaisir, c'est un gros truc quoi. Quand t'as du petit jeu de salon sans être méprisant, du jeu mid-weight maximum qui te coûte 50-60 euros, et que bah, tes taxes, ton shipping, ça va représenter 20-30-40% du prix total, ça, ça devient compliqué de le faire fonctionner. Et. Je vais être un peu cassant là-dessus, mais c'est vraiment mon argument. Des éditeurs comme Oligal Games, ils se sont tirés une ou deux balles dans le pied parce qu'à force de jouer le double jeu, de « je vais sur Kickstarter et je reviens en boutique après ». Aujourd'hui, tous les commentaires que tu as sur leur campagne, sur la dernière campagne, et pas que, hein, c'est « est-ce que ça sort en boutique ?»« Pourquoi je backerais maintenant ?» et Les gens ne disent plus que ça, et ils ont raison, puisqu'en boutique c'est moins cher. Donc c'est pas avec trois KSE euh, un peu cosmétiques que tu vas pouvoir rameuter plus de backers. Et je pense qu'ils se sont détruits eux-mêmes en jouant à ce jeu-là, que d'autres plus gros et plus grands pouvaient encore se permettre de faire, tu vois. Et euh, Xavier, je te laisse me bah, donner ton, ton avis là-dessus aussi, mais vraiment, je, voilà, je pense que, je ne vais pas dire qu'ils l'ont mérité, hein, mais à force de jouer, dans leur globalité, les éditeurs, là, ils sont en train de créer un... Ouais, un précédent, un, un, un fossé dangereux euh, qui fait, tu parlais euh, Kevin, je ne veux pas lâcher la parole, hein, tu parlais Kevin dans ta, ta dernière vidéo de, de From the Moon qui ne fait pas non plus des résultats dithyrambiques euh, parce que la boîte de jeu revendique qu'il est rembouti quasiment dans le même état avec plus ou moins le même contenu la boîte de jeu peut se le permettre, d'autres moins, surtout quand tu as des problèmes de livraison entre autres et de fiabilité dans ta communication aborder ce, ce sujet là ouais, voilà, je, voilà, je me tais pour au moins un quart d'heure là, allez-y <rire> bah, tu, tu le sais de toute façon enfin, on en a déjà parlé moi, ma philosophie de bac, c'est que je bac principalement des jeux qui n'ont normalement aucune chance de sortir en boutique. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Certes, tu peux toujours avoir un peu le je dirais le faux mot de « je n'ai pas le cosmétique X de la campagne Kickstarter, mon jeu n'est pas complet ». Mais c'est pareil, je finis par grandir un peu, je finis par mûrir un peu et finalement, ça prend de moins en moins d'intérêt pour moi. Donc du coup, euh, quand, un, quand un créateur, euh, je crois que c'est Shem Philips, euh, dit directement dans sa campagne « De toute façon, le jeu en boutique sera exactement le même. Si vous faites une campagne, c'est pour l'avoir peut-être un petit peu avant les autres. » Bon, ben bah, voilà, moi, je, je garde mes billes et puis je, je bac un Unsettled qui peut-être pas beaucoup de chances de sortir en boutique. Non. Je garde un ECA mm -hmm. euh, qui sortira certainement jamais en boutique. Parce que pour moi, comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, c'est ça l'essence du crowdfunding. C'est financer des trucs qui n'ont aucune chance d'exister autrement. Muséum, il avait toutes les chances d'exister comme il est, euh, en, même en version euh, ultime, en boutique, directement sans passer par la case crowdfunding. Peut-être qu'il y a un certain, genre, un certain nombre de personnes qui commencent à être fatiguées de euh, votre campagne de financement est en fait une campagne de précommande. Et Garfield, je fais une toute petite parenthèse aussi, Garfield, dont tu parlais, hein, Kevin, euh, je dis ça parce que je viens de voir sa vidéo, donc c'est tout frais dans ma tête. Euh, on est vraiment sur un des derniers éditeurs qui revendique le pledge de soutien, je pense. Tu sais, de J'aime l'éditeur, donc je pledge parce que euh, et je mmh, comprends mmh. que ces jeux sont excellents. Voilà. Mais oui, c'est rare aujourd'hui de pouvoir se tarier de ça, d'avoir des gens qui te plaignent juste pour le soutien. Et pour Garfield, ça marche, ça marche encore méchamment bien. Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Mais en même temps, bah, je ne sais pas, vous y avez joué aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la trilogie des Royaumes de l'Ouest, je ne dis pas que c'est les meilleurs jeux de tous les temps, mais tu as pas joué, toi, Xavier On a joué, Kevin, on a joué aux architectes des Royaumes Architects. de l'Ouest. premier, ouais. Voilà, et puis ben, c'était The Miko, donc on a ah perdu... Ah oui, c'est vrai, mais bien intérêt. sûr, bien sûr <rire> bon ce sont d'excellents des... jeux je suis désolé ah, mais... hein, parce que le jeu lui-même le jeu lui-même Kevin euh, en fait le problème c'est qu'on ne peut pas avoir d'avis de... dessus, on ne va pas en faire une review parce ouais. qu'on n'y a joué qu'une seule fois donc euh, voilà mmh. je veux dire on est un peu coincé il y en a qui ont essayé hein. <rire> mais ils n'ont pas eu de problème non, mais, ouais, donc, euh, donc voilà C'est alors après des, des, des pledges de soutien euh, sans que ça soit des pledges de soutien tu as aussi après le système du pledge automatique Cheater ouais. Games. Mm. Voilà, ils ont un public captif entre guillemets, et je le dis parce que j'en fais partie Wakenry, Simon d'une certaine pareil, manière ouais, ouais. exactement mm. exactement. à la limite même tu pourrais dire que euh, Eagle Griffon Games avec les Lacerda ou même les Mind Clash Games c'est pareil les gens ils y vont les yeux fermés ouais. à tel point que certains sont un peu déçus parfois apparemment euh, The Weather Machine fait pas tout à fait l'unanimité ouais je suis déçu j'avais fait un paquet en tout voilà, tout, tout le monde l'a baqué en disant oh, de toute façon c'est un lacerda, c'est bon. Ouais. Et voilà quoi. Donc euh, je crois, je crois qu'en fait il y a, y a vraiment pas mal de profils différents, mais que le profil du euh, baqué maintenant et vous l'aurez peut-être un mois et demi avant, les, avant les, les acheteurs en boutique, ça marche moins pour beaucoup de gens. D'autant que ça s'est souvent avéré pas vrai pour diverses raisons où euh, Noël mmh. arrive, il faut que les jeux sortent en boutique. On... Alors à moins que vous ayez encore un. Dernier argument à lancer, sinon j'avais envie de passer à mon petit euh, florilège d'échecs cuisants et, et ce qui est sympa, on en parlait aussi pour, quand on préparait cette émission, c'est que euh, vous avez été impliqué dans deux de ces, deux de ces débâcles et donc c'est plus intéressant que juste moi qui déjà, parce que je suis pas tout seul donc prouve que ce n'est pas de ma faute, forcément, complètement. Euh, mais vous aurez aussi des choses à en dire. Ah, le Guilt Trip Ouais, ouais c'est ça. On va, euh, mais souvenez-vous qu'un des, des premiers podcasts qu'on a fait ensemble s'appelait le, le Tribunal des Youtubers, et que euh, j'espérais à l'époque qu'on aurait plus d'occasion de revenir sur des reviews qu'on avait faites après coup, mais finalement, on manque de... Euh, voilà, la, nos chaînes pas, ne sont pas assez anciennes, on n'a pas reçu assez de jeux dont on a parlé à l'époque des campagnes, donc c'est quelque chose qui viendra peut-être avec le temps. Euh, on peut faire un petit crochet, parce que voilà, je l'ai déjà dit, ce podcast là a été repoussé plusieurs fois pour des problèmes techniques, à la fois euh, moi en termes de hardware, Kevin en termes de connexion, c'est pas encore parfait mais on, on progresse. Euh, donc à l'époque, euh, on avait pu évoquer celui qui vous parlera peut-être le moins à vous deux, c'était The Last Doge euh, de Don't Panic Games, auquel participé, à la, la campagne à laquelle j'ai participé de manière un petit peu euh, vraiment au, au débeauté. Et qui sait votre vite et bien finalement. Alors, est-ce que toi, Kevin, t'en avais parlé à l'époque, je me souviens pas, sûrement. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Et, euh, et finalement, alors bon, comme c'est un podcast et qu'il y a beaucoup de gens qui, même sur YouTube, qui l'écoutent plus qu'ils ne le regardent, on va pas aller trop trop en, en, en détail sur les, euh, les détails des pages. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que finalement, c'était c'est un éditeur qui fait peu ou pas de, de Kickstarter, de campagne Kickstarter en son nom, seul, dans The Panic Games qui manque manifestement d'expérience, et qu'on était là, et je pense que c'est le seul argument que l'avait peut-être relevé Kevin, euh, c'était une offre boutique au prix boutique sur Kickstarter, donc ça veut dire un prix boutique plus tax et shipping, alors qu'en boutique, puisqu'il est annoncé en boutique dans tous les cas, ça aurait été juste le prix normal, donc c'était une campagne, je pense, qui n'avait aucune chance d'aller au bout, à mon sens, sans voilà sans un, un auteur ou un, un illustrateur vraiment très connu qui générerait la, la, le soutien qu'Agarfield qu Games. Euh, et je vois pas d'autres parce que moi pour moi le, le jeu est, est très bien même si j'ai du mal à backer de manière générale du mid sur Kickstarter parce qu'en plus tu vois Xavier tu parles d'extraordinaire mais en plus de ça je cherche quand même un certain volume une certaine enfin pas difficulté mais ouais certaines richesses dans les jeux que je cherchais sur Kickstarter euh, parce que j'aurais l'impression que j'aurais plus de mal à le trouver ailleurs dans le commerce justement donc voilà ouais. sur The Last Doge un petit mot ou même pas du tout J'avais par... parlé un petit peu de, de la campagne euh, lors de son arrivée sur Kickstarter, et euh, c'est vrai que dès les premiers jours, en fait, la question s'est posée très rapidement, euh, selon moi et aussi selon les commentateurs du menu crowdfunding dans lequel j'avais présenté le, le jeu. C'est, euh, mais en fait, pourquoi une campagne Kickstarter et effectivement, c'était une version boutique, mais quel était l'intérêt Alors, ils ont en ont rajouté un petit peu, si mes souvenirs sont bons. Euh, ils avaient rajouté quelques figurines, une, une un protège-boîte ou je ne sais trop quoi, un truc comme ça, pour, pour ajouter un petit peu de, de valeur, disons. Euh, mais c'était c'était pas très intéressant fondamentalement. La seule chose qui pouvait être intéressante pour eux, c'était soit justement le pledge de soutien, un peu comme pour Garfield Games, ou éventuellement ben, permettre aux backers à l'étranger de mettre la main sur un jeu qui probablement, en tout cas au départ, ne sortirait peut-être que dans la sphère francophone, Ouais. mais c'est vrai que c'était un petit peu flou tout ça. Pour le coup, si je dis pas de bêtises, ils avaient, euh, ils avaient rajouté un playmate et des figurines, alors genre tu vois, parce que t'es sur KS, faut que tu ouais, mettes des figurines, quoi. Des figurines, ouais. euh, <rire> euh, mais c'était le, le pledge doublé de prix, en fait. Je crois que c'était, alors je dis très très gros, hein, mais en gros, c'était, je sais pas, un truc comme 30 euros, la boîte, ouais, la Core Box. Des simples double. Et 60, voilà. Euh, alors que ce qui aurait pu marcher, c'est peut-être un juste milieu à 40, ou 45, avec justement ce qui serait ce qu'auraient été des KS. Et là, peut-être qu'on aurait eu une chance d'avoir une traction, mais là, je, je vois pas comment ça aurait été possible. Euh, vous aviez, sans plus euh, en toute honnêteté, moi je me tiens très peu au courant de l'actualité des Kickstarter. Tout jeu que je ne bac pas, je ne regarde pas son, son, sa progression ou sa régression. Et même quand je bac un truc, une fois que je l'ai bacqué et que j'ai vraiment payé, que j'ai pas mis un dollar ou un euro et que j'ai l'ai bacqué entièrement, j'efface et j'attends que ça soit livré. Le mm. reste, je m'en fous un peu. De temps en temps, je lis les mises à jour quand c'est du Cheap Theory Games ou du Awaken rings mais autrement, à la base, euh, voilà j'oublie parce que comme ça, je suis content, c'est Noël avant l'heure. Ouais. Ouais. Donc, techniquement, moi, j'en entends parler par Kevin, parce que quand même, de temps en temps... Tu ben, un peu ce qu'il fait, arrive assez souvent de survoler un petit peu ce qu'il qu fait, parce que c'est quand même intéressant pour moi de savoir ce qui se fait, au moins visuellement, au point, au, moins, au point de vue des mécaniques de jeu, ce qui est proposé sur le marché actuellement. Mais j'y porte pas un intérêt énorme. C'est Kevin, le spécialiste, dans ces, dans ces conditions-là. Après, pour d'autres jeux où nous, en tant que Ludovor, on a participé, par exemple, par une review filmée, Là, j'ai plus d'avis, hein, en effet, euh, sur, le, sur le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la campagne, c'est vrai. Mmh. vrai. Eh ben, on peut passer, je pense, à... au deux, à deuxième de notre, euh, notre comment s'appelle ça, une blacklist, <rire> <Oui>. <rire> euh, sur lequel vous aurez deux, trois mots à dire, c'était Statera. Alors, Statera, c'est pareil, bon, c'est un peu moins ancien, on se rapproche d'aujourd'hui, de, euh, de, hein, du jour où vous regarderez cette vidéo normalement. Euh, Statera, il s'est voté, je ne suis pas surpris, The Last Dog j'étais surpris parce que je savais pas qu'ils allaient proposer ce pricing-là, en fait. C'est-à-dire que s'ils me l'avaient proposé, je leur aurais même dit, tu vois, je leur aurais dit, faites pas ça. Euh, Statera, j'étais pas surpris parce que d'office, déjà, je pense que c'est le point principal, on peut en parler tout de suite. Euh, donc Statera, un jeu asymétrique où deux joueurs jouent des peuples, deux joueurs jouent des dieux. Donc on a un petit côté, philosophiquement, qui va se rapprocher de Hank, mais on est plutôt sur la gestion pose ouvrier euh, donc c'est un jeu qui s'est lancé sur GameFound, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, les gens vont, peuvent s'arrêter là-dessus euh, C'est un jeu d'un primo éditeur tchèque complètement inconnu du bataillon, euh, créateur comme, comme illustrateur, qui se lance sur GameFound euh, What for J'ai envie de vous demander euh, et ce sera donc euh, ma question. What for Pourquoi Pourquoi faire <rire> À quel but ben, Déjà, euh, GameFound quoi, enfin pour un primo-éditeur qui est encore inconnu ah. au bataillon, euh, GameFound, il euh, faut pas. C'est la mauvaise idée. Alors là, je vais, je, je vais, je vais réagir là-dessus. Parce que moi, moi depuis que GameFound existe, Kickstarter, je ne supporte pas. Non, on est tous pareils. Mais ça veut pas dire que Moi, c'est GameFound le vrai truc. Moi, Kickstarter, il a été atomisé en termes de mise en page, de réactivité. C'est GameFound qui existe. Ouais, mais Kickstarter, il... c'est un truc de vieux, quoi. Oui, c'est un peu le Facebook des... De, de... Non mais alors on te parle de force de frappe là. Ouais. De visibilité de force de frappe pour des éditeurs qui n'ont quand même pas les moyens de faire des campagnes de com de fou. Oui mais du coup, dans ce cas là, c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque GameFound n'a pas d'impact, personne ne va venir dessus. Donc GameFound n'aura jamais d'impact. Donc dans ce cas là, il ne faut pas faire GameFound. Non mais ça, oui, ça l'auteur s'en fout. Non, non, euh, des des alors, GameFound, non, c'est pas tout à fait vrai. Il parce en que finalement, encore... les, le kit de en les. Euh... Oui, il en est encore à ses débuts, c'est vrai. Euh... Et puis, euh, et puis non, les gros éditeurs qui vont, ils s'en sortent très bien. Mythique qui est passé, je crois, pour je sais même plus quoi. un ah Mythique Si, ils ont fait un jeu, euh, c'était un, un de leurs Phoenix Line. Bon, bref. Euh, bon, Dream forcément, s'en sort très bien puisqu'ils sont chez eux. Euh, Lucky et... Duck s'en sort très bien aussi. Il euh, y a même des petits jeux qui ont pu passer entre les gouttes, mais globalement, tu ne te donnes pas toutes les chances que je veux dire, Xavier, pour prendre la parole quand même. Euh, C'est que... Je l'ai déjà dit plein de fois, Kickstarter, c'est comme un réseau social, c'est comme un Facebook, Tu le parcours quand t'as rien de mieux à faire, quand t'es aux toilettes, et c'est comme ça que tu tombes sur des pages. GameFound ne propose pas ça. GameFound, c'est simple, efficace. Tu vas sur le projet qui t'intéresse, tu cliques parce que ça marche bien, mais c'est pas ça qui va te faire découvrir, qui va te tenter sur 50 projets, en fait. Et c'est pour ça. Bah, du coup, c'est pour ça que je suis pas le public, parce que moi, de base, je perds pas mon temps à parcourir Kickstarter. Tu sais que ça fait quand même. J'ai autre chose à faire parce que justement, je veux pas multiplier les risques de me faire influencer. Mmh. Ouais, mais Donc... pour revenir du coup à la question, ouais, alors le pourquoi. Alors, moi, je vous donne quand même l'élément de réponse un petit peu complotiste. Alors là, on passe, on passe <rire> de l'autre côté de la barrière. Voici, messieurs, dames, les éléments qui euh, sont ressortis de mon enquête. Euh, sur les plateaux du prototype de Statera. Et là, j'en parle même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ni la campagne, ça n'a pas d'importance, je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme réflexion. Euh, C'était écrit partout, euh, KS exclusive, sur les plateaux, sur les trucs et tout. Donc tu dis à un moment dans sa tête, le type, arrête de rigoler, c'est du sérieux. Le type s'est se, dit à un moment, donc je vais le mettre sur KS forcément. Et il se fout de moi, il se fout de moi. Mais je vous... Les chemtrails, non. Euh, donc, et, non, mais la question c'est... À quel moment ils ont changé de leur fusil d'épaule Et pour oui. aller un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas, pas déconnant, est-ce que GameFound ne va pas, entre guillemets, racoler, aller chercher euh, des candidats au KS en disant « viens chez nous, c'est mieux » Et j'appuie, avant d'entendre euh, votre réaction, euh, sur un deuxième élément qui était assez prégnant sur la fin de cette courte campagne, euh, c'est que l'auteur de Statera a dit plusieurs fois « mon conseiller GameFound m'a dit » et j'ai eu l'impression que c'était peut-être leur argument de vente « viens sur GameFound » parce que... Alors peut-être que la répartition, le, le coût, etc. sera plus intéressant, mais on t'offre un service, tu vois, un petit peu de conseil, de coaching personnalisé, comme si ça pouvait suffire, malheureusement, à, à sauver une campagne qui n'a pas de visibilité. Alors je ne sais pas si là-dessus, ouais, vous avez un, des infos complémentaires, euh, complément d'enquête euh, J'ai effectivement entendu dire que euh, GameFund a proposé des, des conseils pour euh, accompagner la pré-campagne et la campagne euh, elle-même, pour euh, donner des conseils, parce que Awaken Realms déjà a une sacrée expérience, donc ils peuvent se, se permettre de faire valoir justement cette dite expérience pour accompagner les créateurs un peu plus... Euh, euh, méconnu, sauf qu'en l'état GameFound a pas la visibilité, pas la force de frappe pas la caisse de résonance pour accompagner euh, ces campagnes comme il le faudrait pour l'instant, euh, en fait il progresse on voit qu'il y a de plus en plus de campagnes qui s'y passent on voit que ça commence à marchoyer un petit peu pour certains petits éditeurs parce qu'on a vu récemment que Witchbound a fait 2000 backers alors que là aussi c'était quasiment, enfin, quasiment inconnu en fait, hein, Witchbound, mmh. on n'en avait pas parlé euh, très très longtemps avant le début de la campagne Donc ça marche un petit peu quand même malgré tout euh, Mais euh, effectivement tu l'as dit tout à l'heure aussi qu'il y avait potentiellement cette vision complotiste de Est-ce qu'ils ne vont pas chourer des, des campagnes sur Kickstarter pour les remettre sur GameFound euh, Là-dessus je ne vais pas confirmer dans le sens où je n'ai pas les informations en détail Mais c'est effectivement ce que j'ai ouï dire et c'est un petit peu de... en même temps veux dire c'est bonne, oui, bonne guerre oui, non, parce que mmh. c'est vrai que, bah. que Kickstarter propose des, des, des frais un peu plus conséquents pour les créateurs, donc forcément ils ont envie de se reporter vers GameFund qui leur propose de gagner un petit peu plus, euh, de pouvoir peut-être mieux investir l'argent par la suite sur de nouveaux projets ou sur des améliorations de matériel, etc. Donc ça peut se comprendre en soi, euh, même si c'est vrai que le. Comment dirais-je Si on se place du point de vue de Kickstarter, euh, bon, on peut aussi les considérer comme des mecs qui viennent un peu euh, chasser sur, sur un territoire qui n'est pas le leur, tu vois. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mmh. Euh, mais en l'état, je pense que, malgré tout, Gamefun n'a pas encore la visibilité que peut avoir euh, Kickstarter. Et peut-être que ce n'est pas leur objectif à eux non plus, peut-être que ce n'est pas leur stratégie, leur approche. Euh, ils, ont, ils ont aussi un nouveau... Euh, comment dirais-je, un nouvel employé qui s'occupe justement de, de tout ce qui est communication, si je me souviens bien, en la personne de Alex de BoardGameCo, donc la chaîne YouTube de BoardGameCo. Donc est-ce que ça va se développer encore plus à l'avenir Je ne sais pas, pour l'instant en tout cas, ça reste une plateforme qui est un peu moins bien mise en avant que ne peut l'être Kickstarter, même si, comme le dit Xavier, je trouve qu'en termes de, de lecture de la page, c'est beaucoup plus agréable, tu as accès à toutes les informations directement, donc effectivement, c'est plus sympa. Même si pour l'instant Kickstarter reste, selon moi, un petit peu plus lisible que ne l'est backer Kit pour l'instant, euh, même si pour l'instant Backer Kit oui. fait quoi 2-3 campagnes par mois maximum, donc c'est pas mmh. non plus très très intéressant. Alors je... Il euh, y a des chiffres, il y a des chiffres qui étaient sortis en fin d'année dernière sur le, les parts de marché qu'avait pris potentiellement Fund. Moi, ce qui, le seul truc qui me fait dire que Kickstarter n'est pas inquiet, c'est que Kickstarter ne, change, ne bouge pas d'un Utah en fait, n'évolue pas. Il, en même temps, il n'a jamais évolué, c'est un peu la tristesse du truc, et c'est pour ça que c'est une plateforme qui vieillit mal, avec son moteur de recherche qui est daté, avec, euh, bon, on connaît tous ses défauts. Mais le fait que là, il n'y ait pas de coup de fouet, alors qu'ils ont quand même changé de PDG il n'y a, a pas si longtemps, prouve qu'à mon avis, ils ne sont pas tant en panique que ça, et qu'il y a tellement de sorties de jeux de campagne aujourd'hui qu'il y a de la place pour une coexistence. Kid vient mettre un orteil dans l'eau ne bah, s'est pas fait morte par les piranhas non plus. Je pense qu'il y a un petit peu de place quand même pour eux et que euh, l'existence de l'un ne va pas dire la, la fin de l'autre. Euh, je, je te donnais la parole, Xavier, mais je, je glisse quand même tout doucement vers le troisième jeu pour ne pas rogner trop sur ta partie, euh, Keynaros et sur lequel d'ailleurs tu, tu pourras tout autant développer euh, les sujets qu'on vient de, de mettre là. Keynaros il est en cours au moment où on enregistre cette, euh, cette émission. Donc attention. Et alors je vous donne déjà la parole puisque vous êtes... Euh, plus dans l'actualité que moi sur ces choses-là. Où en est Ina aujourd'hui, Kevin, et Xavier euh, Que peut-on en dire par rapport à... On l'a testé tous les trois, on a des avis sans... assez similaires mais peut-être le vôtre un peu plus mitigé que le mien. Euh, voilà, où en est-il que peut-on en dire Et ensuite on, on parlera de peut-être de ce qui pose problème. Bah, Il en est euh, à Kevin, la est fin vous... de sa ouais. première semaine de campagne et pour l'instant c'est pas c'est pas joyeux quoi. enfin. Ça fait quoi, une semaine et demie maintenant que, euh, Oui, ça fait une semaine et demie qu'il est en campagne, et c'est vrai qu'on est à quoi, 210 contributeurs, si mmh. je me souviens bien, j'ai checké un petit peu avant le début de, de l'enregistrement, euh, et c'est vrai que moi, pour être tout à fait honnête, malgré effectivement la position un peu euh, bon, nuancée, on va dire, qu'on avait avec Xavier vis-à-vis -vis du jeu, même si finalement on l'a plus apprécié qu'on ne l'aurait pensé de prime abord, euh, je pensais honnêtement que malgré tout, c'est un jeu qui irait chercher assez facilement les 1000 contributeurs, voire un peu plus. Ah ouais et du coup, j'étais assez surpris de, de voir qu'en fait, pas du tout. Euh, ouais, Honnêtement, je pensais qu'il est, il est recherché les 1000 parce qu'il euh, a une patte graphique qui le démarque assez facilement de, de la concurrence. Mmh. Mais c'est aussi peut-être son, son... Comment dirais-je C'est peut-être aussi là que le blesse, dans le sens où ben, la direction artistique et le contenu en termes de mécanisme et de complexité du jeu ben, sont un petit peu diamétralement opposés parce qu'on s'attend presque à avoir un, un petit jeu... Euh, euh, familial 8 ans et plus euh, Et en fait euh, pas du tout Parce que même, même sur le niveau 1 Tu peux pas y aller avec un gamin de 8 ans quoi soyons honnêtes. Mm. Donc euh, <rire> même sans avoir essayé le niveau 5 Tu te dis euh, bon euh, Attention c'est quand même pas si léger que ça D'ailleurs on l'a noté dans notre dans notre Review vous avez moi même euh, Mais fondamentalement je pensais malgré tout Que ce serait un jeu qui aurait une meilleure réception Que ce qu'il a actuellement Donc euh, quelles en sont les raisons Peut-être aussi que le prix pour ce qui est de la version euh, all-in Deluxe, donc euh, le jeu de base plus euh, l'extension en version Deluxe, est peut-être un tout petit peu élevé pour la proposition dont il s'agit, mais encore enfin, j'ai pas trouvé que ça, qu'il qu était si pété que ça non plus. C'est pas prix. Donc, excessif, non. J'essaie ouais. de trouver des raisons, et euh, <rire> c'est difficile d'en déceler vraiment une qui se démarque plus que les autres. Moi j'ai bien aimé le, le côté... Euh... enfin, J'ai bien aimé les niveaux les plus élevés parce que moi je les ai testés pour le coup et je trouvais que là on, on prenait vraiment une il y avait un vrai relief, il y a vraiment pas mal de choses à... à partir du moment où tu commences à modeler le terrain je crois que vous avez pas trop touché à ça mais euh, tu commences à placer des temples et, euh, peu, et ouais, un, un petit, petit peu, peu. Euh... mais du coup ça augmente encore la dichotomie avec la DA euh, du coup Xavier... vas-y Xavier parce qu'en plus c'était un de tes arguments mais pas le seul ouais. donc, euh... mais en effet moi ça m'a fait penser Inaros Falling ça a été l'exemple le, parfait pour ce qui avait été évoqué justement dans un des podcasts il y a quelque temps avec ton invité qui disait moi si la DA et le système avec de jeu sont trop différents, Charlotte. je ne le bac pas. Exactement, voilà, donc on, Charlotte. Peut <rire> on peut la saluer. Et, et, en, fait, euh, voilà, et en fait, après qu'on ait filmé la vidéo Ossoline, quand le quand la campagne a été lancée, eh ben, ce podcast m'est revenu à l'esprit, je me suis dit mais si ça se trouve, il y a des gens qui sont dans cette situation-là et qui se sont dit euh, c'est un graphisme plutôt pastel, je l'avais dit d'ailleurs mm -hmm. dans, la, dans la review, c'est très très pastel, et pourtant ça se veut un jeu, euh, un jeu solide, un, vœu, ouais. un jeu pour les débutants quoi donc euh, voilà en effet euh, peut-être qu'ils souffrent aussi de, cette, euh, de ce côté là euh, c'est possible c'est possible en même temps c'est marrant parce que tu vois des jeux comme euh, on parlait Statera ou même, euh, ou même du coup Root puisqu'il y a une certaine ressemblance c'est des jeux avec une dia mignonne et pourtant bon après c'est pas pastel je sais mais tu vois ça, ça ne présage en rien la complexité du jeu ouais mais tu vois par exemple la direction artistique de Root euh, ou de forte du, oui. euh, du même illustrateur mm -hmm. d'ailleurs euh, moi, elle est euh, entre guillemets enfantine, mais euh, avec un twist ironique. Ouais. Parce que rien qu'à l'aspect des pions, tu sens bien que c'est pas si rose que ça. Les, les petites souris dans route, elles ont pas l'air super sympa non plus, quand même. Hein. C est, c est en plus, c'est des guerrières roses. Hein. Euh, donc euh, voilà, il y, y a ce petit côté. Et là, je trouve que pour route en tout cas, le décalage marche. Ouais. Oui, non, moi aussi, moi aussi, bien sûr. Ouais. Alors que pour Ina Folline, peut-être que le décalage est un tout petit peu trop grand mmh. pour qu'il marche bien. Et alors vous, vous aviez évoqué euh, comme la campagne en cours, on peut s'apesantir en dire deux minutes dessus, mais vous aviez évoqué là, un côté qui moi m'a pas marqué du tout euh, parce que j'ai pas le, le, les joueurs pour, mais euh, qui était le presque le comment dire la facultativité des combats, euh, c'est-à-dire oui le fait qu'on peut très bien faire sa vie sans se taper dessus. Alors nous on s'est tapé dessus presque par principe parce que c'était dans les règles, enfin on n'y a pas réfléchi, tu vois. juste bah, on pouvait, temps en temps, se faire petit, un petit taquet. D'ailleurs les combats sont assez tendus parce que tu, tu mets en jeu, bah, tu l'as dit, vous l'avez dit, hein. tu mets en jeu les ressources dont tu as besoin et en même temps, quand tu as commencé, tu ne veux pas lâcher parce que c'est un peu comme au casino, quoi. tu dis bon, moi j'ai moins que j'ai investi ça, je vais au bout et puis c'est bon, voilà. Euh, mais finalement, il semblerait c'est votre tour à vous qu'il n'y ait pas tant, voire même pas du tout, besoin de se battre pour, pour faire, faire une belle partie et, et c'est peut-être dommage, est-ce que à, à votre avis, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas ressenti comme ça, est-ce qu'à votre avis, il y a un manque de recul, de playtest, de, tu vois, de recul sur la, les mécaniques Je pense que non. De hein. toute façon, euh, l'auteur lui-même, quand j'avais commencé à dire que c'était un jeu de confrontation, un truc comme ça, euh, avait recadré un peu, enfin, avait revu ça avec, euh, avec Kevin pour dire « Non, ce n'est pas un jeu de confrontation. Il ne faut pas dire que c'est un jeu de confrontation. » Parce qu'il il considérait le mot de confrontation comme « Il faut combattre absolument. Mmh. » Donc même mmh. l'auteur lui-même, il n'est pas pour le combat euh, absolu. C'est bizarre, quoi, tu avais un plateau dédié à côté. quoi. Bah Oui, bah oui, c'est clair, clair. Et je crois que c'est toi. Je crois que, Kevin, justement, une des parties qu'on avait faites, tu avais pris le parti d'essayer de ne faire aucun combat pour voir comment ça marchait. Et tu avais réussi à gagner, euh, je veux dire, d'une manière tout à fait euh, sans combat, euh, de, simplement en allant plus vite que moi pour prendre les tuiles en question, pour placer tes ressources, pour placer tes gemmes et pour te gagner des points. Donc en fait, la stratégie du non-combat est tout à fait viable. Ça peut être un avantage, ça peut être un défaut. Après tout, si la stratégie de combattre est aussi viable que la stratégie de ne pas combattre, bah c'est pas mal, quelque part, parce que tout le monde n'est pas porté sur le combat euh, à outrance, entre guillemets. Après, si deux joueurs de, de style opposé s'affrontent, ça risque d'être un peu plus problématique, ça c'est sûr. Oui, mais je, je pense qu'un expert en... en... Après, je, alors, Kevin, je vais donner la parole sur... Tout à l'heure tu faisais ça, et ça c'est pas que tu veux pas parler, enfin ça je crois que c'est que tu veux parler. Euh, <rire> euh, ça défend les côtés. Ça. <rire> je pense que... Je pense que si tu parlais à un expert en, en équilibrage, en conception de jeu, ce que je ne suis pas, il te dirait certainement que s'il n'y a aucun cas où le combat est plus avantageux que le non-combat, le combat n'a pas sa place dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire pour, faire, mm. pour paraphraser quoi. Mais euh, qu'il soit équivalent de manière... Euh, comment qui soit aussi, pardon, intéressant l'un que l'autre, je pense, ne suffit pas à justifier son existence. Je pense. Xavier, euh, Kevin, mm. vas-y, à toi. On t'écoute. <rire> désolé pour les gestes, hein, c'est au-delà de la latence de, mon, de ma connexion un petit peu, un peu pétée, euh, c'est aussi que j'ai une playlist disco en même temps, donc euh, je, je fais des petites pas de danse, ça permet d'accompagner l'émission. Euh, au-delà de ça... <rire> c'est aussi qu'on a un bêtisier enregistré, en c'est en ouais. Je pense que oui. Ça. <rire> voilà, C'est pour le bêtisier. Euh, mais non, je pense qu'en fait, euh, les combats ont leur place dans le jeu, mais en fait, euh, comment dirais-je Je pense que là aussi, il y a une petite maladresse euh, de la part de, de l'éditeur, des créateurs, euh, dans le sens où, comme Xavier l'a noté tout à l'heure, euh, ou l'a évoqué tout à l'heure, euh, quand on a dit dans notre review à l'origine que c'était un jeu de confrontation, euh, Hugo, donc le créateur, l'un des deux créateurs, a pas tellement apprécié, il m'a demandé si je pouvais éventuellement euh, annoter la vidéo ou retirer un passage, ou je le mentionnais ça un petit peu trop de manière un peu trop insistante euh, parce que pour lui c'est pas un jeu de confrontation, et euh, je peux l'entendre parce que c'est vrai que ça, ça te permet d'avoir plusieurs chemins vers euh, la victoire potentiellement, tu peux éviter de, de combattre, etc. Mais euh, pour moi c'est compréhensible, euh, défendable, mais maladroit malgré tout, parce que quand on me dit euh, « Ouais, Kevin, ta revue est sympa, mais tu dis que c'est un jeu de confrontation alors que c'est pas vraiment le cas, c'est plus un jeu de contrôle du territoire, de ressources, etc. » Je fais « Ok, ok, je peux prendre cet avis, je peux, je peux l'entendre, mais pourquoi sur ta couverture tu mets deux chamanes qui se foutent sur la tronche ?» <rire> Complètement, ouais, ouais. Il y a une cohérence à avoir là-dessus. Mmh. Alors on peut peut-être... Euh conclure avec deux points que je trouvais intéressants sur ces, ces, ces campagnes là, qui peut-être encore une fois ne parlent pas forcément aux gens tout le monde manifestement n'a pas vu la campagne Inheros Falling euh, mais qui peuvent, peuvent facilement s'extrapoler on va dire euh, alors le premier truc qui est super intéressant et ça j'invite les gens à aller voir la page juste pour ça c'est que Inheros Falling aujourd'hui c'est un petit peu peut-être à l'image de sa campagne c'est dommage hein, mais il a un petit peu de retard aussi dans, dans sa philosophie peut-être, euh, il ne veut pas abandonner c'est à dire que là aujourd'hui on est le 16 mars. Il est à, donc, je sais pas, 60%, peut-être j'ai pas les pourcentages, il est à 11 766 euros sur 20 000. Il vient de perdre un contributeur. Il reste 15 jours. Il avait, c'est important, un early bird 48 heures, cest que pendant 48 heures, le jeu était moins cher. Cet early bird, donc, est fini. Donc, ce qui veut dire que, techniquement, si tu mets le doigt dans ce piège qu'est l'early bird, tu sais que ta campagne, elle a un à cartonner, puisque les gens d'après vont se dire, ah, mais c'était moins cher avant, donc j'irai pas. Et il n'abandonne pas. Tous les autres, y compris ceux qu'on a cités avant, euh, ont, euh, comment on dit, jeté la serviette, jeté l'éponge, pardon. Il euh, y a un oui. truc avec la serviette aussi, hein, bref. Euh, on jetait l'éponge, là c'est tourner les serviettes, ouais. Euh, on jetait l'éponge de... euh, au bout de quelques jours, eux ils ne lâchent pas. Alors, deux questions aux deux experts que vous êtes. La première, est-ce qu'il est juste, je ne sais pas le terme en français, Delugional enfin, il, est, il se voile la face, et il va aller chercher le 101%. Et deuxième question qui est liée, est-ce que ça veut dire que j'en doute, mais vous allez me dire, que son objectif de financement serait réaliste et que donc, finalement, il n'a pas besoin d'aller au-delà des 20 000 et peut s'attendre à faire 20 000 le dernier jour pour produire un jeu dans de bonnes conditions. Ah, il y a plusieurs hypothèses qui se valent, enfin, peut-être que c'est juste aussi un, un passionné qui est sûr de son, de son projet et de sa qualité et qui veut absolument que le projet aboutisse, quitte à perdre un petit peu d'argent euh, dans la procédure, ce qui peut se défendre en soi. Euh, après... Peut-être qu'il prend aussi le risque de perdre de l'argent maintenant parce qu'il a aussi d'autres projets derrière lui qui veut d'abord se faire un nom, euh, se faire une, une reconnaissance via les backers qui recevront Inaros Follin et seront convaincus par le jeu pour permettant aussi de se faire une réputation pour lancer son deuxième jeu, etc. Enfin, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut entrevoir mais c'est vrai que en l'état et je, je crois je mentionnais dans mon menu crowdfunding récent euh, en l'état, la majorité des campagnes un peu ambitieuses dans ce type de situation annulerait et referait une campagne quelques mois plus tard, après avoir fait une, une vraie euh, campagne de communication avant le lancement de cette nouvelle tentative, quoi, en gros. Parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, ça bat de l'aile et même si ça finance, même si ça finance, ça a financé à quoi 400 backers, ça restera décevant, parce que quand même, c'est un jeu assez ambitieux, hein, comme on l'a dit, parce qu'on on a peut-être. Euh, pu sembler être un peu négatif dans nos paroles tout à l'heure, mais ça reste fondamentalement un jeu que je pense tous les trois on a plutôt apprécié malgré tout, oui, tout à fait. Euh, on, dont on reconnaît les, les mérites, euh, le côté assez euh, innovant, euh, la courbe de progression est super intéressante aussi, donc là-dessus il n'y a pas de souci non plus. Hein. Euh, mais euh, je pense que effectivement de mon point de vue euh, de backer et slash youtuber charogne, euh, <rire> il faudrait quand même plutôt euh, éventuellement annuler et revenir plus tard. Mais ceci dit, on a un contre-exemple qui vient tout juste de voir sa campagne s'achever, euh, c'est euh, Curse of Candelabria, euh, qui a été cherché son euh, 102-103% euh, la veille de la fin de la campagne. Bon, ceci dit, ils avaient un seuil de financement bien plus conséquent à 150 000 euros, c'est bah oui, un des ça rares ça. éditeurs qui proposent des seuils de financement honnêtes. Euh, et ils l'ont atteint donc euh, félicitations à eux parce que moi aussi je, je pensais qu'ils allaient certainement euh, devoir annuler euh, la campagne comme ils l'avaient déjà fait je crois en décembre dernier ou en novembre dernier et finalement ils sont allés jusqu'au bout et ça a financé avec un peu moins de 1000 contributeurs ce qui reste décevant parce que Cheol leur précédent projet avait fait euh, bien mieux que ça et que Candela Bria avait l'air d'être très sympa, euh, moi même j'ai hésité un petit peu jusqu'au dernier jour à, à aller le baquer Bon, j'y suis pas allé finalement pour différentes raisons, mais euh, je pense qu'à terme, s'il passe en occasion, euh, pas trop cher, euh, je, je serais pas contre. On mmh. peut, moi, l'impression, de... bah, bah, j'allais bon. te lancer en fait en disant, mais tu, tu me diras bien <rire> ce que tu veux, hein, mais euh, on a l'impression peut-être un petit peu d'une communication un peu archaïque et on se dit, est-ce que Kickstarter c'est encore l'endroit pour des gens qui savent pas trop faire, qui le marketing c'est quand même un métier quoi, est-ce qu'on peut encore se permettre ce genre de fantaisie, euh, Xavier? Alors moi, en fait, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi, j'ai un avis complètement contraire. Du coup, j'admire encore un peu plus le gars d'Ina Rose Fallin parce ça que moi, ou... j'en ai absolument marre. Ai, non, mais moi, j'en ai marre de m'intéresser à une campagne et qu'au bout de trois jours, elle soit annulée. Moi, c'est le meilleur moyen de me faire partir d'une d'une d'une plateforme de financement ou alors de me faire baquer systématiquement des jeux à la dernière minute, mais littéralement à la dernière heure ou à la dernière minute, parce qu'au moins, je saurais, mais je comprends pas, je les gens qui pas de font ça. Hein c'est un autre sujet, on, on, je ne veux pas te couper mais ça, les gens qui font ça m'énervent en fait parce qu'ils ne participent pas à la croissance de la campagne et, euh, bref, vas-y, on, on en parle ah un oui, jour mais de du ça coup, promis, mais du, coup, du, du, coup, du coup, quand six mois je bac et qu'au bout de trois jours on me dit bah, tout est annulé, voire même éventuellement l'entreprise met la clé sous la porte comme c'est arrivé à Diagames bah, dans ce cas-là, euh, je vais laisser tomber le financement participatif mmh. parce que moi du coup et alors là ça pose le problème, comme tu le disais Kevin des, des buts de financement réalistes, parce que si jamais on arrive à 150% de financement au bout de deux jours et qu'on nous dit bah, « la campagne est annulée parce que c est, c est, ça ne progresse pas comme on veut », c'est qu'on nous ment complètement tout le temps. Donc ça n'a aucun intérêt de participer à ce genre de cirque. Moi, personnellement, c'est que mon avis à moi. Et je reconnais qu'en faisant ça, je pénalise des campagnes parce que je ne participe pas dès le premier jour. Mmh. Mais au bout d'un moment, participer dès le premier jour et finalement de s'apercevoir que la campagne a été annulée parce que mi, parce que si, parce que là... Euh... Voilà quoi à la casquette hein. alors rapidement, ah là... rapidement parce que il euh, y a une demi-heure je me suis dit on a le temps on est bien en fait on a plus le temps du tout euh, il <rire> y a un sujet qui est intéressant alors on va juste le caresser on va l'effleurer hein. euh, mais les deux derniers jeux dont on a parlé ici et dont on a parlé ensemble chacun respectivement sur nos chaînes donc Statera et Inaros avaient, je te le disais Kevin tout à l'heure cette, cette similarité euh, d'être des jeux alors j'ai appelé multimodo mais c'est un barbarisme bar mais ça, ça s'applique pas du tout mais c'est des jeux, Statera, a, euh, il t'a annoncé une espèce de livret de scénario avec plusieurs configs et plusieurs règles de jeu différentes. Euh, Inneros Falling te propose des niveaux de complexité, donc en gros, c'est pareil des règles ou des modes que tu vas rajouter au fur et à mesure. C'est un truc qui avait fait râler euh, les gens, c'est toujours ma référence de l'époque, euh, qui avait baqué Shaolia, qui te proposait pareil des modes de jeu différents, mais là où avais, tu n'intégrais qu'une partie du matos dans chacun des modes selon le mode. C'est ce qui m'avait fait le vendre en fait. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un vrai désamour que les auteurs ne comprennent pas pour ces jeux qui t'offrent plusieurs modes de jeu en quelque sorte, est-ce que ça sert encore à quelque chose Et est-ce que même, j'irai même plus loin, est-ce que ça prouve pas, est-ce que c'est pas un aveu d'échec aussi d'un auteur de dire comme je suis pas capable de concentrer mon truc dans un genre, as, concentrer mes mécaniques, j'offre plein de pistes comme ça, je vous donne un peu tout ce qui me passe par la tête, est-ce que ça peut encore marcher ça Parce qu'en tout cas, auprès de moi, ça marche pas du tout, du tout quoi. Ben moi, ce ben... que j'en vois un petit peu, c'est quelque part que, ben, finalement, si jamais, comme tu le dis, si jamais un jeu me propose des modes de jeu, mais que chaque mode de jeu ne me propose pas d'utiliser tout le matériel, ça va me refroidir. S'il y a différents modes de jeu, mais que dans chaque mode de jeu, j'utilise exactement le même matériel, bon, pourquoi pas, pourquoi mmh. pas euh, Ça ne me dérange pas d'utiliser une partie du matériel seulement pour tel module, puis une autre partie du matériel pour un autre module ça me dérange pas, outre mesure, du à partir du moment où chaque module euh, tient euh, bien sur ses appuis, euh, sans avoir forcément besoin d'un autre module pour vraiment être euh, efficace. Donc, euh, ça, honnêtement, ça ne me dérange pas, outre mesure, même si je peux comprendre qu'on soit un peu frustré par le fait de ne pas tout utiliser euh, pour une partie. Euh, pour ce qui est des, des jeux qui proposent différents modules de complexité, etc., euh, en fait, je, je pense que les éditeurs qu'ils le proposent euh, se place un peu en porte-à-faux, ils ont un peu le cul entre deux chaises pour être un petit peu euh, rentre-dedans. Euh, parce qu'en fait, moi je trouve que c'est une proposition super intéressante Tente sur le papier, euh, dans le sens mmh. où euh, je trouve ça charmant comme idée, euh, mais dans l'application, c'est chiant en fait. Euh, parce que et... tu vas te dire au début de la partie, quel, quel module je vais sortir aujourd'hui, euh, quel niveau de complexité j'ai envie de sortir aujourd'hui, avec quel joueur, euh, etc. Donc ça peut être un petit peu galère, et en même temps, en termes de concept, de principe, j'aime bien l'idée. Euh, parce que par exemple, pour Inaros Folin, bah tu peux te dire, euh, bah, demain j'ai un pote qui vient à la maison qui n'est pas un gros joueur, qui joue une fois de temps en temps avec moi, on va se faire un petit niveau 1 et ça passera crème, tu vois. Et euh, au contrario, la semaine prochaine, je vais jouer avec, avec mon pote Xavier, je vais mettre au niveau 4. Bon, euh, ça s'entend en soi. Euh, donc ça, je peux l'entendre, c'est pas un problème mais en que, soi, pardon, mais, euh, mais ça se juste un peu le cul entre deux chaises. Pour que, enrichir ton euh, truc. Ouais, ouais excuse-moi juste. Euh est-ce que c'est pas du coup plus dur aussi à, à vendre aussi parce que du coup si tu fais une review tu peux pas parler de tous les niveaux le mec il va voir une explication c'est niveau 1 et dire c'est trop simple on va dire non mais attends mais en fait si tu fais comme ça c'est aussi parfois plus compliqué euh, est-ce qu'il y a pas ça aussi tu vois le fait que c'est invendable sur une page kickstarter qui peut pas tout résumer quoi si si bien sûr mais c'est vraiment le truc aussi du, du, du cul entre deux chaises enfin tu sais pas vraiment exactement vers où tu vas et si tu veux vraiment prunter ton jeu dans les détails il faut faire une page de 15 km, et c'est super <rire> chiant à lire et personne n'a envie de passer 15 minutes sur une page Kickstarter sauf vraiment quand tu es tombé amoureux du projet euh, d'autant plus quand c'est pas le jeu phare de la semaine euh, bon euh, ça reste un petit éditeur qui vient de, de se monter qui propose son premier projet t'as pas envie de passer 20 minutes sur une page de Kickstarter quoi euh, mais c'est vrai que pour expliciter vraiment les différents mécanismes qui viennent s'ajouter d'un niveau à l'autre, bah c'est presque ce qu'il faudrait en réalité. Euh, ou alors faudrait une vidéo de gameplay par niveau, mais euh, du coup c'est chiant aussi à, à produire. Euh, donc effectivement, je pense que c'est bancal en termes d'application, mais j'aime bien le concept en fait. Euh, mais mmh. je dis j'aime bien le concept, mais ça veut pas dire forcément que je vais créer un jeu de ce type-là, forcément, tu vois. Mais j'aime bien le concept de se dire que tu as un échelonnage des niveaux de difficulté et une cour de progression qui va avec en fait. Mais comme le disait Xavier, c'est peut-être peut lui qui a raison en fait, dans ce niveau-là euh, de se dire que en fait, si tu utilises tout le matériel à chaque module que tu fais, quel que soit le module de, et la complexité qui va avec, bah, tu es peut-être un peu moins euh, lésé, un peu moins frustré euh, que ce que ça peut être le cas avec les niveaux de complexité de, de Inaros qui viennent rajouter en plus du matos. Je ne sais pas. Mmh, oui, si. Puis il y avait Bon, euh, Saterra, c'est encore plus compliqué puisque selon les modes de jeu, c'était pour différents nombres de joueurs. Hein, donc comme je te disais euh, en off avant, finalement, tu te dis que tu achètes un jeu, mais pas pour. Enfin, si tu as un groupe permanent de trois joueurs, tu dis j'ai un jeu et je vais bénéficier de la moitié. On va euh, glisser souplement sur le troisième sujet parce que c'est un sujet que euh, bah, il a, auquel il faut laisser un petit peu de temps quand même, euh, et c'est le sujet de Xavier, hein. euh, Xavier tout le monde le sait, tu es un homme de lettres, tu es un grand amateur d'art primitif, mais tu n'es pas le youtubeur froid et inaccessible que beaucoup imaginent, euh, pour preuve tu nous parles aujourd'hui de ton trouble. Euh, de ton rapport complexe, presque platonique, j'ai envie de dire, avec un jeu. Quel est ce jeu Eh bien, il s'agit de Ark Nova. Et quel est le problème avec Ark Nova Eh bien, voilà, c'est un <rire> jeu qui tourne très bien, dont les mécaniques sont bien éprouvées. Peut-être évoquer je très peu. rapidement ce que c'est, sans aller trop loin, mais pour ceux qui ne connaissent pas Ouais. Alors, c'est un, entre guillemets, c'est un jeu dans lequel, eh bien, on va essayer de construire le plus beau parc zoologique. Alors, par parc zoologique, euh, je vais désamorcer la péta et autres, puisque c'est Parc zoologique moderne, à savoir avec vocation de réintroduction d'espèces dans la nature, de protection de la nature, et pas seulement de montrer trois ours blancs dans une cage en béton. C'est un, un jeu qui est bien dans l'air du temps, puisqu'il colle à une certaine problématique, finalement, la nature, la protection de l'environnement, tout ça. Les mécaniques me faisaient un petit peu peur au début, parce que la première fois que j'ai vu ce jeu-là, c'était dans l'association de joueurs internationaux qu'on a ici à Osaka, et je voyais ça d'un peu loin, le plateau avait l'air immense, ils avaient l'air de passer des heures et des heures dessus, ça me faisait « oulala, là, là pas pour moi ». Et puis en fait, finalement, les, les mécaniques tournent bien, il faut juste s'habituer au système de scoring, mais le reste, tout est logique à partir du moment où ça intéresse un peu aux règles. Et du coup, ça tourne bien avec Kevin. La partie qu'on a fait en multijoueur à deux, ma foi, avait tourné tout à fait bien. On avait senti le jeu solide sur ses appuis, pour reprendre une, une expression de Kevin de tout à l'heure. Euh, et puis, bah, évidemment, moi, je m'étais intéressé aussi au solo. Alors honnêtement, le solo dans la boîte, moi, il ne me satisfait pas, c'est une course en 7 tours, donc c'est bien trop court pour arriver à quoi que ce soit de vraiment satisfaisant. Et bien sûr, j'ai essayé l'automaton proposé sur Board Game Geek, Arnaud, qui lui, se, je, se joue d'une manière beaucoup plus, je dirais, à la, à la David Turcy, à savoir qu'on a plus l'impression de jouer contre un vrai joueur que de jouer contre, contre soi-même tout seul. Quoi. Et donc, ça tourne bien euh, les différentes maps de zo euh, tournent bien et proposent chacune un challenge différent et intéressant Arnaud tourne bien il est extrêmement configurable puisque maintenant moi je joue en solo avec deux Arnaud en même temps donc je joue à trois en solo et ça marche très bien et ça me prend une heure mmh, donc en temps ouais. de temps c'est parfait mmh. euh, parce que c'est suivi par un site internet donc j'ai juste à cliquer sur le bouton pour simuler Arnaud ah, j'appuie sur chouette. le plateau et c'est fini mmh. et ça c'est super bien et, euh, tiens, comme je suis flou, voilà, et, euh, et en fait, euh, long, <rire> <rire> voilà, <rire> et en fait, je te fait un message j'ai accumulé les parties en solo pour voir, pour tester les différents là, niveaux de, de, du solo, justement, et en fait, bah, à chaque fois, quand la partie se termine, euh, j'ai gagné ou j'ai perdu, et j'ai pas spécialement d'émotion. Donc on en revient au sujet, Puis... là, c'est le moment où les gens se voilà, bon, d'accord <rire> c'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Ah bah, tu as voulu que j'introduise, ouais, C'était bien introduit. Euh... Donc, ouais, donc, de, voilà, non, mais si, sans faire de, de, de faux suspense, c'était peut-être possible, ouais, mal lancé, euh, le, le sujet, c'est ça, en fait, c'est que un jeu que tu pratiques beaucoup, malgré le fait qu'il t'évoque pas grand-chose, enfin, qu'il te provoque pas grand-chose. Et du coup, voilà, et du coup, se pose la question, qui pour moi est une question fondamentale, avec la ludothèque que j'ai, jouant principalement en solo, pourquoi je perds du temps à jouer à un jeu qui ne me passionne pas, même si c'est un bon jeu Donc du coup, si jamais j'y joue souvent, c'est parce que ça me passionne. Mais en fait, non. Alors, -ce qui... Donc c'est ça le trouble. Mmh. Qu'est-ce qui... Euh... Alors ah, normalement, es censé répondre à cette question, c'est pas nous de le faire pour toi. Juste... Alors, c'est un sujet que j'aime bien parce que j'ai ça... Je sais pas où il est, je m'éloigne pas trop du micro, parce que je crois qu'on m'entend plus sinon. J'ai ça quelque part dans ma ludothèque. J'ai Merchants of the Dark Road, qui est exactement pareil. Moi, je sais pourquoi je l'aime bien... Bon c'est un jeu de, on les rondelles, c'est à dire qu'on tourne autour et on doit euh, faire le bon nombre de, de déplacements pour s'arrêter sur l'action qu'on veut. Euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup, particulièrement pour sa DA, que je trouve vraiment génial. Et c'est un peu pour ça que je l'avais backé. Mais j'ai un peu le même sentiment, et d'ailleurs il est partagé sur internet, de gens qui disent OK. Mais pas, pas comme un OK game, tu vois, c'est quand même un jeu qui est bien, qui se donne du mal, avec pas mal de choses à faire, de, de, de, de façon de gagner. Sûrement pas aussi riche qu'Arc Nova malgré, malgré tout. Euh, et j'ai toujours envie de le ressortir, et en même temps, bah, quand je le sors, euh, ok quoi. Et je sais pas, mmh. est-ce que Kevin t'es dans le club ou est-ce que toi euh, t'as pas le temps pour ça Pour les jeux qui sont bons mécaniquement mais qui n'ont pas euh, d'attrait suffisant en termes de thématique tu veux dire Non c'est même pas tant ça, c'est juste un jeu qui te, qui te provoque pas d'émotion. je pense que c'est ça le problème en fait, C'est as joué c'était bien. bien mais euh, t'en reparleras pas après tu vois. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien parler des, des parties après qu'elles soient terminées. Il euh, y a peu de jeux qui me donnent vraiment envie de continuer à parler du jeu après la fin de la partie. Euh, ce qui veut pas dire que j'y ai pas pris de plaisir, mais juste que bon, c'est fini, c'était très sympa, et voilà, on passe à autre chose. Euh, donc peut-être que je suis un petit peu trop, euh, je sais pas, froid <rire> que je suis. Un... Euh, un, un monstre froid qui n'apprécie pas suffisamment ses jeux, je ne sais pas, <rire> euh, mais euh, pour ce qui est de Ark Nova, par exemple, pour reprendre le thème qu'a qu abordé Xavier, euh... C'est vrai que je l'ai trouvé très sympa, euh, mécaniquement ça tourne très très bien, et même thématiquement j'ai trouvé ça plutôt charmant, euh, j'ai rejoué avec plaisir sans problème moi, je sais que Xavier du coup euh, a été un peu plus nuancé en termes de, de thème, j'ai trouvé ça très sympa, euh, mais en fait euh, des jeux qui véritablement me donnent envie d'en en parler encore derrière, il n'y en a pas tant que ça, et bizarrement c'est pas forcément mes jeux préférés. Euh, ils font partie de, euh, du haut du panier hein, par exemple, derrière moi je vois Sabtera. Euh, quand on fait une partie avec Xavier, avec une collègue par exemple, c'est toujours des super moments, ça se joue toujours sur le, le fil, c'est vraiment très euh, prenant, très immersif. Après, euh, est-ce qu'il serait dans mon euh, je sais pas, potentiel top 30, top 40 Peut-être pas. Euh, il serait pas mal placé, mais euh, il serait peut-être forcément dans le sommet, tu vois. Euh, donc je sais pas si c'est forcément lié pour moi. Euh, par contre, euh, ce que je pourrais te dire en termes de thématique qui, moi, me laisse froid, même si parfois le jeu peut être vraiment excellent, euh, ce qui est un peu plus raccord au, à la discussion, Xavier le sait, moi, c'est les thèmes qui sont autour de l'espace, le, le grand vide intergalactique. Euh, et c'est pas l'inconnu en soi, parce que, par exemple, quand on joue à Unset World, j'adore, mais on est sur une planète, tu vois, on a les pieds sur la Terre ferme, tu vois. Même sur, sur Unset, elle n'est pas toujours très ferme la planète, non, mais bon, clair. vous voyez ce que je veux dire. Mmh. <rire> mais, euh, ouais, juste le grand, le grand vide, je sais pas, c'est trop froid pour moi et je vois pas pas d'intérêt suffisant pour euh, raviver pour la flamme en moi, je sais pas, et je ah, sais que, que je connais pas mal de jeux à cause de ça, mais je sais pas, ah ouais, vrai. je ne l'explique pas moi-même. Alors... Ouais, mais alors du coup, Xavier, ouais, donc pour revenir sur ton truc, est-ce que ça dépend pas aussi, enfin sur ton problème, qui est un peu mon problème, sur un jeu en tout cas, est-ce oui. que ça dépend pas de, la fa... de ce que tu attends du jeu quelque part Je sais que moi, personnellement, puisque tu me le demandes pas, euh, j'ai je... tendance à beaucoup me projeter dans les jeux, tu vois, moi j'ai besoin de, je, on, on l'a dit il y a très longtemps, c'est des portes que j'ouvre et j'ai envie de plonger dans des univers, j'ai besoin de ça, donc moi je vis mes jeux à 1000% et j'ai besoin de ces émotions-là. Est-ce que forcément, en plus toi qui fais pas mal de solo, solo tu, quand même, tu vis moins de choses, es quand même seul, forcément, euh, est-ce que tu as quand même cette attente-là, tu vois, et est-ce que c'est ça qui est déçu ou est-ce que c'est autre chose Alors, euh, une attente d'être impliqué dans le jeu, de le vivre, comme tu le dis, à 1000%, bien sûr je l'ai cette attente. Maintenant, pour Ark Nova, c'est un peu différent. Honnêtement, je l'ai acheté parce que je voulais enfin savoir ce qu'était toute cette hype. Mmh. Donc, en fait, à la base, Ark Nova, j'en attendais strictement rien. Mais rien. J'aurais pu être époustouflé tellement c'était bon, ou j'aurais pu être complètement dépité d'avoir payé si cher pour finalement un jeu que je n'aime pas. Mmh. Mais je, voilà, je partais avec aucun a priori. Et du coup... J'arrive au bout des parties sans aucun résultat sentimental. Ah, c'est dingue. Du coup, la page est blanche totale du début à la fin. Et tu crois que c'est lié au je... Tu crois que c'est lié, ah, lié au fait que tu n'attendais rien ou juste euh... c'est étrange en fait bah, c'est pour ça que ça me pose question puisque pour l'instant c'est exactement le seul jeu pour lequel ça m'arrive. Quand en général, quand je joue à un jeu, j'ai un avis beaucoup plus tranché que ça. J'aime, j'adore, je déteste ou j'aime pas beaucoup. Mais euh, voilà, je sais que par exemple, bon, bah, Kevin, je fais, le, je fais le désespoir de Kevin parce que bah, finalement, moi, Cryptid, par exemple, c'est pas mon truc, mm. quoi. C'est trop intelligent pour Donc moi Donc t'aurais eu du mal à le Donc, review, euh... quelque part, alors, si on, si on parle là-dessus Ark Nova, ouais. ouais. Ark Nova, si c'était une review froide à juste parler des mécaniques, si c'était genre une, une expli partie, ça, ça se passerait sans aucun problème. Mm. Mais si je devais faire mm. une review pour donner mon opinion sur le jeu, bah, j'aurais du mal, parce que si je donnais mon opinion du... Euh, ça m'a causé aucun plaisir, j'aurais en même temps l'impression de ne pas rendre justice au jeu. Parce que j'aurais eu l'impression d'être passé à côté du jeu. Et donc, si je passe à côté du jeu, pour moi, ce n'est pas la peine que je fasse une review. Yeah, okay, ouais, tu vois ce que mmh, je veux dire après... C'est ce qu'a failli nous arriver avec euh, Ross on peut le dire maintenant. Comme on avait eu fait une erreur de, de règle, parce qu'on avait lu la règle que six fois, on est con aussi, <rire> euh, Et bien, en fait... Euh, du coup, une fois qu'on a eu la bonne règle et qu'on avait bien compris comme il fallait, bah, c'était beaucoup plus intéressant. Et, et Inaros Falling, même si ça n'est pas mon jeu préféré, ça ne rentrerait pas forcément dans ton dans le top 10, m'a fait vivre plus d'émotions que Ark Nova. Et c'est pas lié au tel... Alors moi, malheureusement, j'ai pas joué à Ark Nova, malgré ou peut-être à cause de la hype, j'ai un peu de mal, c'est con, hein, mais euh... c'est vrai, dans toutes les, toutes les sphères du divertissement, j'ai du mal quand on parle trop d'un truc, en fait. Je suis bête, bête comme ça. Mm. Euh... Est-ce que c'est pas... Euh, à cause Tu t'aimes aussi Parce que tu vois, c'est pas très épique de construire. Ça veut pas dire que c'est nul, hein, mais c'est pas particulièrement épique de construire un parc, contrairement à Euthia ou à Toon Mini Bones, pour parler de jeux que t'adores. Non, parce que je, je joue avec extrêmement grand plaisir à, bah justement, par exemple, ce qui est juste derrière toi, Keystone North America, qui est pas du tout épique, soyons honnêtes. Je joue avec grand plaisir <rire> à Aquagarden. Construire un aquarium, c'est vraiment pas non plus épique. Non, c'est vrai. L'épique n'est pas forcément ce que je recherche. Je recherche de l'épique dans du Sia, dans du Too Many Bones, voire même dans du Cloud Spire ou du Anachronique. Mm. Mais un jeu sur la nature, je n'attends pas qu'il soit épique. J'attends au contraire qu'il soit beau et qu'il me détende, si tu mm. veux. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, on peut chercher des raisons plus psychologiques sur l'habillage du jeu. Parce que moi, personnellement, je trouve que Ark Nova est un peu froid. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un qui apprécie énormément euh, Terraforming Mars dans sa version euh, image kitsch euh, photoshopée bad, euh, ma, mauvaisement à l'année 70. Voilà, mauvaisement, parce que je suis prof de français. Avant moi aussi. tout, <rire> professeur de français avant tout. <rire> avant tout, c'est ça, exactement. exactement. Donc okay. si tu veux, la, la thématique, je suis plutôt bon public en général. La thématique, ça ne me pose pas trop de problèmes. Euh, mais j'avais en fait ça me titillait quand même pour une fois, pour une fois, cette hype autour de Ark Nova me titillait mmh. donc j'avais vraiment envie de l'essayer, même si j'ai attendu plusieurs mois après sa sortie euh, pour mettre la main dessus. Ok, bah peut-être que euh, alors c'est marrant, du coup, tu apportes un sujet avec une question et on n'a pas particulièrement de réponse. Euh... Surtout, alors moi, tu vois, Merchant of the Dark Road, ça peut être clivant, parce que comme tous les jeux, Ark Nova a quand même été primé, encensé dans tous les sens, c'est plus dur de dire que c'est à cause du en lui-même. Euh, mm -hmm. On pourrait marguer que euh, Merchant of the Dark Road n'est pas si terrible et que c'est juste moi qui l'aime bien. Ark Nova, peut-être un petit peu plus dur. Euh, peut-être que, voilà, dans ceux qui nous écoutent, quelqu'un t'apportera la réponse, il y a peut-être un psy qui est là, quelque part, dans la... Euh, c'est, voilà, si c'est quelqu'un un d'Ivan Rab, euh, qui n'hésite ouais. pas, hein, je peux donner mon adresse, il euh, n'y a pas de souci. Donc, euh, mais, mais en donc, attendant, c'est aussi ça. Analyse freudo lacanienne pour Xavier. Mmh. Voilà, bah, mmh. avec ton unconscious mind qui est derrière toi, c'est très bien, justement. Ouais. Je vous propose, pour les 6 minutes qui restent, euh, de faire un petit tour de peut-être... Alors, je sais que toi, Xavier, tu, tu prépares un, un voyage en France, donc c'était un petit peu plus léger en termes de jeu en ce moment, mais euh, du ou des deux jeux que vous appréciez particulièrement en ce moment soit parce que vous allez en parler ce sera mon cas là j'ai envie de mettre à l'honneur deux jeux dont je vais parler euh, même peut-être des jeux qui sortent tout simplement que vous appréciez en ce moment euh, qu'est ce qui qu'est ce qui tourne chez euh, chez kevin par exemple <rire> qu'est ce qui tourne chez moi en ce moment alors scarface. Euh, je peux pas le montrer scarface. <rire> je peux pas le montrer parce que voilà il faudrait bouger la caméra mais effectivement sur la table j'ai installé scarface 1920 que vous voyez ici là parce que nous on l'a reçu nous au japon euh, et donc euh, j'attends avec impatience, <rire> peut-être demain ou ce week-end, euh, que je, je vais me faire un, un premier solo je pense Et euh, ouais le, le matos est, est vraiment très quali et euh, la direction artistique est toujours à tomber Enfin vraiment, je vais peut-être vous montrer une ou deux cartes histoire de dire quoi Histoire de, de faire rager un petit peu Adrien parce Puis que là, hein, les Français ça, ça coûte rien <rire> Voilà mais euh, en plus, eh, Xavier va noter, hein, j'ai des sleeves c'est le premier jeu que je sleeve de ma vie. Oh merde, ah mais fais gaffe, ça ah. c'est une, une pente glissante. Hein. Une fois que t'as commencé, je peux te le dire, Comme tu le t t mm. Euh <rire> Si, parce qu'en fait, pour être tout à fait net, c'était inclus dans le, dans le pledge, mais en réalité, je m'en fous. Elles sont comment les sleeves d'ailleurs Elles sont de bonne qualité ou pas elles, que est, qualité, des fois, aussi, elles, elles sont qualifiées transparentes. Il y a pas de logo. Et franchement, je trouve que la, la DA est toujours aussi belle. c'est vraiment, ça donne envie, quoi. Après, je trouve que sur les, les cartes de, de associées, comme celle-ci, il y a beaucoup, beaucoup de texte, donc euh, je me demande si ça va être un petit peu, euh, un, peu un peu moins flide que ce que j'aurais pu espérer, mais bon, ça c'est pas... on verra bien. Mais le jeu a l'air vraiment excellent, donc j'ai très très hâte de le tester en solo, et puis ensuite, quand Xavier rentrera au, au Japon, euh, qu'on s'en fasse une partie, même si, euh, comme tout jeu euh, qui possède en son sein une grande euh, comment euh, composante euh, contrôle de territoire, J'imagine qu'à 2, c'est pas la meilleure configuration, donc on, a, on espérera y jouer à 4 aussi assez rapidement. Mais euh, en l'état j'ai quand même très très envie de le tester avec Xavier aussi. Ah, il aurait envie de le tester tout court aussi, mais bon. Bah ouais, j'imagine. Euh, tiens, je prends la main, je puis, euh, finir Pour avec... parler de, de ah. jeux... Euh, parce que en fait tu me parles de jeux qui sortent bien en ce moment, bah, il n'est pas encore sorti, donc c'est un peu, mm. peu bête. Euh, mais euh, je, je vais me répéter et je vais peut-être répéter aussi ce que Xavier a dit récemment euh, dans notre patron L'Addition, même si on, du coup c'était coupé en deux. Mais euh, on vient de terminer, il se trouve, euh, un Tour de France sur Flamme Rouge. Et voilà, c'est toujours aussi excellent. Que veux-tu euh, Flamme Rouge, c'est génial. C'est vrai. Ok. Vrai, vrai. Euh, je prends la main, je te laisserai euh, terminer. Rouge, avez... euh... <rire> euh... Alors, je ne je, je, je, je, je veux pas être trop long, alors parce que ça, là, je pourrais être long. Vous voyez quand même, je l'ai mis à l'honneur parce que je suis quand même fou. Euh, J'avais parlé. Où il est mon doigt <rire> J'avais quand même parlé. <rire> um, je... La réponse est dé dé dé dé délicate. La oui, le... est délicate. je sais pas si tu es prêt. <rire> um, J'avais parlé de Re Return <rire> ouais, tout to à the l'heure, Daftor... Il nous parle de Belle Rondelle. Euh... <rire> pas, pas dit... ça, mais... La réponse va vous surprendre. <rire> um, J'avais parlé. de Belle Rondelle. <rire> J'avais parlé, laissez-moi, taisez-vous! Euh, J'avais euh, parlé de Return to Dark Tower dans un podcast euh, intitulé Les jeux, que, ces jeux que l'on regrette, parce que euh, c'est un jeu qui était quasi exclusivement destiné au marché américain. Et donc, pour un jeu qui n'est ni narratif, ni à campagne, ni machin, qui est, j'ai déteste cette expression, mais juste un jeu, euh, ça faisait cher. Il était cher de base, parce qu'il y a une tour pleine d'électronique, il y avait en plus des frais de port, des taxes et machin et tout. Donc j'étais passé à côté, je m'en mordais les doigts, j'ai réussi à en obtenir un. Euh, tout nu sans rien certes mais quand même un euh, donc je suis content parce que euh, c'est un jeu, je me suis jamais autant auto-hypé sans vraiment savoir pourquoi depuis très longtemps, donc j'étais euh, fou j'ai qu'une cette c'est de finir cette... <rire> dire cette purge, finir ce truc avant de pouvoir essayer <rire> euh, non non vraiment donc je, suis, je sais pas encore ce que ça vaut je me suis juste auto-convaincu comme un, comme un benet en regardant des, des, des let's play. Je suis hyper hypé par l'idée, j'ai hâte de le découvrir. Euh, certes, c'est en anglais, mais je crois qu'il n'y a pas trop de matos dessus. Et voilà, super content de l'avoir reçu. Un petit, un petit, petite parenthèse, parce que vraiment, il le mérite. C'est un petit jeu, en termes de, enfin, tout cas, c'est un jeu de primo-éditeur, euh, Chronovache. Euh, qui est, donc, pas la Chronovache, je ferai la blague dans la review, donc, vous l'aurez entendu ici. <rire> vous étiez les premiers. <rire> euh, qui est un jeu, euh, qui est typiquement dans la, je vais essayer de le montrer a une DA de ouf, je trouve une DA complètement dingue euh, avec un plateau. Ah, d'accord Ah, oui, non, c'est oh, Toi aussi, t'avais. Voilà, la chrono Mais non, c'est pas une vache avec un chrono, c'est bien. Euh... <rire> voilà, c'est. Crown... Non, mais je sais. Quand t'entends Kevin parler anglais, <rire> tu t'oses plus après parce que tu sais que tu seras en dessous, un hein, cran en dessous, voire plusieurs. Euh... Donc, c est, c est... voilà, c'est un peu. Plat... <rire> ouais, mais de là d'arriver à chrono-vache, bon sang. Et Crown of ash, ok. <rire> <rire> voilà. Voilà, donc le plateau rappelle beaucoup, je trouve, uh, Veiled Fate, ce qui est un bon, un bon point à mon sens, uh, c'est un peu le même genre de monde, un peu déglingo, un peu pictural, un peu chelou, um, et c'est du, du mid-range génial en fait, um, je fais un léger parallèle avec From the Moon parce que ça fait l'actualité mais c'est pas tout à fait vrai, et donc c'est un, un jeu facile à expliquer, et rapide à jouer, et malgré tout c'est pas un jeu de... Uh, j'ai un dé, j'avance un pion, c'est pas un jeu de loi. Il y a des vraies mécaniques. Euh, par exemple, vous allez construire des, des bâtiments dans le royaume, mais tout le monde peut en profiter, pas que vous. Ce qui fait que vous devez réfléchir intelligemment à ce que vous produisez parce que vous avez peut-être plus aider vos adversaires que vous. Vous avez un système de roi de la montagne avec une. C'est un jeu de conquête aussi. Hein, il y a une place forte à prendre au milieu qui rapporte des points avec le temps et de plus en plus. Donc c'est intéressant d'y aller, euh, mais une mécanique qui fait que c'est difficile d'y rester. Bref, il y a tout plein de choses et pourtant, allez, si tu fais l'heure. Tu fais et ouais, tu fais l'heure de jeu quand tu découvres le jeu, mais je pense que tu peux même faire moins, ça va très très très vite. Euh, ça se joue en 4 tours, c'est voilà. Donc je vais en faire la revue très bientôt. Mais euh, voilà, quitte à parler des jeux que j'ai pratiqués en ce moment, celui-là, bah, je vais l'encenser le, et le baquer avec grand plaisir. Il est exactement dans la cible que je cherche en ce moment. Un tour, euh, une action par tour, ça va vite, et ça s'explique même à des gens qui sont peut-être moins experts. à toi Xavier. Eh ben euh, moi, j'annonce un peu en exclusivité oh, wow. que je n'ai pas le droit d'annoncer des trucs, donc voilà. Euh, mais qu'il y aura bientôt, euh, le mois prochain, en avril, sur la chaîne du Ludovore, euh, deux reviews, normalement, je croise les doigts, qui devraient être intéressantes. Donc, je tease comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. <rire> euh, Rendez-vous sur les Ludovor. <rire> euh, voilà, vous ne serez pas déçus. Vous allez voir euh, à côté Kevin en porte-jartel. Oh là là ça y est, on Alors. dérape, ça y est, j'attendais, ça... 1h30, on dérape. Tu me connais. Mm. De manière plus bon, réaliste, ce que soir. je mets sur la table, voilà, ce que je mets sur la table, en fait, euh, récemment, je me suis pris un peu à jouer à euh, ça, qui n'est pas sorti en français, c'est ah, ouais. Call of Beyond Humanity Colonial. Mais pourquoi tu ne fais pas un let's play là-dessus Franchement, j'aimerais trop voir comment ça tourne. Eh bien, justement, justement, je suis en train de le pratiquer en solo parce que je vais faire un let's play solo, ah, cool. parce que finalement, les mécaniques solo et les mécaniques multijoueurs sont vraiment différentes. Mm. Donc c'est comme si tu avais deux jeux et très honnêtement, si pour l'instant avec euh, Kevin et puis notre collègue on a fait une ou deux parties en, en multijoueur, on a eu quelques petits soucis. Depuis les mises à jour du logiciel et des règles et tout ça, on fait qu'en solo c'était beaucoup plus compréhensible. J'ai même réussi à gagner ma première partie mmh. en solo. Donc du coup maintenant j'ai hâte de le rejouer en multijoueur pour voir si on arrive à mieux se débrouiller. Et euh, je l'aime beaucoup en solo parce que eh ben, tu as donc 20 tours au maximum pour gérer ta base et remplir les objectifs. Et honnêtement, voilà un jeu qui me donne des sensations alors qu'il s'agit principalement de déplacer des pions pour faire des actions, donc du worker placement, et de connecter des petites barres mmh. électroniques entre des, entre des bâtiments pour faire apparaître quelque chose sur le s'appelle sur la tablette. Donc, ce pas épique en soi-même. Et ça réussit quand même à créer une narration parce que tu es là, allez, mais dépêchez-vous de me construire ce réservoir, là, j'ai plus d'eau, bon sang, <rire> je vais encore être obligé d'importer des trucs de la Terre et ils vont pas être contents les les administrer. Et du coup, la narration, tu parles souvent, Kevin, de narration émergente, euh, où tu te crées toi-même ton histoire. Pour moi, voilà un jeu sur lequel tu peux tout à fait. Alors, en multijoueur, c'est peut-être différent parce que tu as un mode multijoueur coopératif et un mode multijoueur semi-coopératif, où donc tu coopères, mais il faut quand même que tu essayes de gagner. Et là, le mode solo, justement, tu ne joues que contre le temps, que contre l'hostilité de la planète sur laquelle tu t'installes. Et du coup, je trouve ça tout à fait propice à une narration émergente. Et pour l'instant, même les fois où je me suis fait battre par la machine, où je n'ai pas réussi mes objectifs, eh ben, je n'étais pas dépité. J'étais oui. là, genre, ah, c'était pas mal quand même ce que j'ai fait. Il m'a manqué deux trois trucs, je referai mieux la prochaine fois. Et du coup, en effet, euh, je peux l'annoncer ici. J'espère bien, si possible au courant du mois d'avril, mais le mois d'avril va donc être chargé de chez chargé, faire une vidéo let's play du solo, au moins du solo, parce que du coup, est-ce que et rejouer en multi avec Kevin et les autres ouais. parce qu'on pourrait presque se penser, se demander si euh, on s'approche pas encore plus de l'émulation de jeux vidéo euh, que sur des jeux hybrides type Destiny's ou euh ou Feu, Kingdom Come Deliverance, est-ce que c'est pas encore le stade dessus, sachant que tes ouvriers sont, entre guillemets, simulés dans ta tablette, quelque part bah En fait, euh, j'avais peur du côté gadget du jeu, justement, en me disant, finalement, il va vivre le temps de sa hype, c'est-à-dire qu'on va brancher la tablette, on va connecter les bâtiments, ça va être trop cool, ça va faire bip-boup sur l'écran, et puis au bout de trois parties, on va le ranger, parce que finalement, ça n'apporte rien. Mmh. Eh, ben non. eh ben non, franchement, parce qu'en même temps, il y a du suivi de l'éditeur, parce que là, par exemple, Maintenant qu'ils ont fini la, à peu près la livraison, alors ça a été très chaotique, mais la communication a été plutôt bonne, donc les backers sont pardonnés les retards, parce que c'est un des projets les plus anciens. Je crois qu'il a, il a mis trois ans à être réalisé. Ouais, il date un, il ouais. enfin, Primo-éditeur sur un mmh. truc hybride que personne n'avait mmh. jamais fait avant, c'était vraiment limite du suicide. S'il y avait une boîte que je pensais bien qui allait couler avant qu'on soit livré, ça serait celle-là. Et merci, ils ont tenu bon. Et ils nous ont livré un produit qui est loin d'être parfait, même en termes de finition physique, c'est vraiment pas parfait. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de voir ça comme une option, une possibilité de voie de développement pour des jeux euh, de société euh, cohérents en eux-mêmes. Franchement, euh, de fait que savoir justement que tes administrés sont simulés et que surtout tu n'as pas tous les éléments, parce que c'est géré comme des humains et que les humains sont capricieux, tu ne peux pas prévoir exactement la réaction de tes administrés. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai. Ouais. Je comprends que ça puisse euh, ennuyer les gens qui aiment prév prévoir leur stratégie sur ces ou ouais. tours parce qu'ils savent, ouais. voilà, parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer si tel ou tel. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Et ils ont mis en place, par exemple, des synergies, à savoir que quand tu connectes certains bâtiments entre eux, eh bien tu vas augmenter leur efficacité. Par exemple, si tu connectes euh, le, le jardin, les jardins hydroponiques, la culture hydroponique avec le puits euh, automatique, bah, du coup, tu auras une meilleure production dans les jardins hydroponiques puisque l'eau arrivera plus facilement, ouais, plus okay. directement. Il y, a, il y a tout un ensemble de, de systèmes comme ça et en plus, là maintenant, la prochaine étape que j'attends avec impatience, c'est que pendant la campagne Kickstarter il y a trois ans, mais depuis qu'ils l'ont gardé, ils avaient fait une sorte de metagame sur Internet, un jeu en browser sans graphisme euh, particulièrement euh, transcendant qui s'appelle euh, Exogène, et où justement, eh bien, les joueurs euh, partaient à la découverte euh, de, de l'univers. Et du coup, maintenant que tout est livré, ils vont intégrer Exogène dans le jeu, à savoir que les planètes sur lesquelles tu vas jouer seront les planètes qui auront été découvertes par les joueurs. Oh, C'est génial. Ah, il... Et du coup, quand tu vas jouer sur une planète, le résultat de ton jeu va être envoyé à la base de données, ce qui fait que si ça se trouve, quelqu'un qui va jouer sur la planète à côté va bénéficier du fait que ta colonie est bien développée, donc va avoir des bonus, hmm ou au contraire, va se retrouver dans une sorte de désert colonial où il n'y aura eu personne, et du coup, aura un peu plus de mal à se développer. Mais si elle y arrive, ça sera une tête de pont qui aidera les autres colonies à venir se développer. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Je ne sais pas si ça va bien marcher, mais l'idée me transcende. Oui, c'est pas mal. Ça avait été teasé d'ailleurs hein, par, euh, par les créateurs de Frostpunk, pendant, donc le jeu de société bien sûr, pendant sa campagne, où ils mm -hmm. avaient annoncé que tu pourrais peut-être, avec l'application, faire des échanges avec d'autres colonies qui jouent en même temps que toi, euh, ah oui. bon finalement ça s'est pas fait du tout ou alors j'ai mal compris la promesse à la base mais finalement l'application te permet juste de faire une espèce de commerce avec un espèce de marchand virtuel euh, parce oui, que c'est oui. difficile à mettre en place mais oui c'est vraiment oui, chouette ça. tu te rapproches voilà on est encore une fois un peu plus, un peu plus loin dans l'émulation du jeu vidéo mais voilà j'ai l'impression que ça reste un vrai jeu de société et j'espère que tu pourras bientôt nous en convaincre merci à tous les oui, deux bien. alors Kevin attend depuis maintenant euh, 15-20 minutes que ça se termine euh... <rire> Donc, on va. On... <rire> et, euh, et voilà, non, non, merci à vous deux pour euh, votre présence, vos interventions, vos lumières. On se retrouve le mois prochain, normalement, malgré le fait qu'on aura tous les trois des, là, des, des semaines à venir très très chargées, euh, peut-être pour parler. Alors, je. Voilà, je partage avec vous, hein, puisqu'on a rarement les sujets définis très longtemps à l'avance, mais parler de, de cette idée de campagne idéale, avec des éléments dont qu'on a, euh, qu a pu évoquer, entre autres aujourd'hui, avec leur leader, avec le seuil de financement, avec les stretch goals, pas mal de choses. On voudrait peut-être faire une, une émission en englobant tout ça, euh, quasiment donc mono-sujet, ce qui est assez rare maintenant. Euh, avec ou sans invité, ça reste à déterminer en tout cas euh, restez au courant allez voir bien sûr la chaîne des Ludovores et, euh, et leurs excellentes vidéos et, et les reviews d'excellents jeux qui vont venir aussi parce que je sais un peu ce qu'ils ont, euh, qu ont au programme d'ici là portez vous bien salut